Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau mardi débat, après une petite semaine de vacances, on se retrouve avec Idekun et le poulain, comment ça va les gars Ça va et toi Luthor, salut tout le monde, bienvenue Salut les gars, ça va super hein Et aujourd'hui notre invité exceptionnel, bah, c'est notre, notre ami Kams, le mancunien, comment ça va mon Kams ça va ravi d'être là merci pour l'invitation j'espère que vous allez bien également Ah ça va ça va ça va <rire> ça va ça va enfin, enfin, depuis le temps qu'on te voulait quand même ça fait plaisir de t'avoir enfin ouais ouais, ouais c'est vrai qu'il y, eu... y a eu quelques petits accros mais on est là donc ça ouais. fait plaisir ouais, tu... De Spoil pas, tu vas tout nous dire frérot quand on va, va s'occuper oh, de toi il... ce soir on <rire> va s'occuper de toi <rire> ah ouais, c'était pas ce qui était prévu là je suis dans la sauce oh, t'inquiète. Oh, oh, salut rigole. les copains du chat salut pedrit salut les doc gars. Salut, footballeur, salut les footballeurs, salut les mecs, salut Kovra, salut tout le monde, hein, bienvenue. Aujourd'hui, notre menu, on va parler de FIFA puisque la e 1 arrive et la e 1 revient. Et on parlera même du coup un petit peu de PES, parce que là il y a un mmh. moment, on en parlait sur PES, donc voilà, on va faire une petite analogie. On va également parler d'un OVNI, puisque cette semaine est apparu, à... <rire> je vois, il m'a dit, ouais. il sourit, euh, oh, le dur, mystère hein. Total Football. On va, <rire> on va vous décortiquer tout ça, à ah, mon ça avis, il euh, y a des choses à dire, on verra même le trailer ici même. Ensuite, on parlera un petit peu du FL parce que, les gars, depuis le trailer, bah, on n'a plus de news du FL, Donc, on dira un peu ce qu'on en pense. Cam, en même temps, il nous donnera son avis euh, sur UFL de ce qu'on a vu. Et enfin, les gars, la grosse partie du gâteau parce que sur eFootball, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais il y a énormément de rumeurs et bah, on va décortiquer ça. Première rumeur euh, qui est quand même très crédible, c'est eFootball, retour à PES21. Donc, on en débattra ensemble et puis on verra ce qu'on attend chacun. Et enfin, il football bientôt le printemps parce que le printemps c'est dans pile un mois. Donc, est-ce que ça va sortir dans pile un mois ou pas On en parlera également ensemble. Est-ce que vous êtes chaud, les gars C'est très chaud mon ami. Il y a oh. plein de trucs à dire là. Ça va être plein. Quand s'il te plaît le petit programme. Pourquoi pas Moi je, je suis euh, je suis hype. Allez, c'est parti. Échanger sur tous les sujets. C'est parti les gars. Vrai. Je vous propose qu'on attaque du coup sur FIFA. La Ligue 1 arrive. Idecoun, parle-nous un petit peu de cette nouvelle formule parce que tu as eu l'occasion d'aller euh, carrément au, au centre de la HL. E oui, bah en fait, la Ligue 1, c'est le championnat de France sur FIFA, championnat officiel, du coup, euh, organisé euh, Paris sport en partenariat avec PlayStation cette année. Et c'est tout simplement euh, le championnat de France, en, comme je disais, officiel. Euh, cette année, on est dans une nouvelle formule. Habituellement, je ne sais pas si vous suivez, les gars, si vous avez suivi les années précédentes euh, un peu la compète, CAMS, je sais forcément, mais euh, d'habitude, c'est sur deux jours, trois jours, on va dire qu'à la phase de poule, et ensuite, les playoffs qui se jouent assez rapidement. Là, les gars, le, le format, il est tout simplement extraordinaire. Enfin, je le trouve incroyable. On est dans une ligue. Une ligue fermée de 10 clubs. Et ça, pas, ça rappelle C'est -ce que ah, ce incroyable. Ouais, et en vrai, les gars, le format il est incroyable de toute manière. Là, il y a le compte il que je vous invite à suivre. Hein, si vous êtes voilà fan de FIFA ou même de l'e-sport en règle générale, il euh, y a le compte qui va pas mal communiquer. Et du coup, nous à l'as Monaco, on a annoncé nos deux joueurs. Hein. Ah, si il y a pas de surprise. Hein. Mino Redia, <rire> et du coup, 10 équipes. Euh, organisé, voilà en, en championnat, etc. Et ensuite, les meilleures équipes de ce championnat-là, ils se qualifieront pour les playoffs. Bon, en fait, c'est… Euh, chaque, euh, chaque semaine, en fait, on rencontre un autre club de Ligue 1, que ce soit le PSG, Lyon, euh, Montpellier, etc., et En fait, j'ai ultra hâte d'y parce qu'en fait, ce sera vraiment une ligue sur le long terme. Ouais, c'est du forcément... football pro, hein, les gars. On va pas, voilà. On va tout de suite. Ça ressemble un peu, frère. <rire> chacun <a> sa personnalité, <rire> tu vois. Ouais, tu <rire> parles, non, mais c'est quoi ce sera quoi les, les formats Ce sera du 2v2, du 1 contre 1. Euh, ah, genre, en exemple, fait, non, non, il y aura, voilà. voilà. Un... C'est une très bonne question et j'allais venir, Cam euh, Au niveau du format. Comme il y a deux joueurs et certains rosters ont trois joueurs, je pense notamment à mes amis lyonnais, et euh, en fait, tu auras des matchs en simple et des matchs en double. Il y a des formules euh, en BO3 et oh. d'autres en BO7, tu vois, euh, potentiellement... BO7, BO7, BO7 ouais, BO5, BO7, ah potentiellement ouais. pour les playoffs. Ce qui est ultra cool, c'est qu'en fait, on aura un championnat de France qui a vachement écouté les joueurs, je trouve, qui a vachement écouté finalement le, tu vois, le, le, la volonté des acteurs de le FIFA. Et on est dans un format, du coup, long jugera forcément au mérite avec du solo et ensuite du et en plus du double cams je sais que tu kiffes toi tout ce qui est coopération double etc. Est sûr. et du coup bah moi je suis ultra ip j'ai ultra hâte de commencer j'espère qu'avec la s monaco cette fois ci je vais bien montrer le logo ouais ouais il nous a ouais. montré le cas cette <rire> Et en tout cas, ouais, je suis super, super, je suis super plus. Et moi, je suis hypé 2 ouf. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu d'émotion. là. Ça commence début mars. Et... Ça a l'air incroyable. Hein. Alors, on va ouais. pas se mentir. Le format eFootball Franchement... e Pro a toujours été très sympa. Kams, toi, ouais. bah, du coup, tu étais en plein dedans. Euh, tu ce format. Tu étais, étais plutôt de ceux qui voulaient changer d'évoluer, évoluer. Et là, justement, justement là, avec euh, ce que va proposer la Ligue 1, c'est super intéressant, parce qu'on est dans... On est aussi... Certes, il y a un peu de e-football de, de e pro dedans, mais il y a, il y a vraiment une, un format hybride, c'est ce que tu me disais aussi. E -mat dans mat surtout dans les, dans les affiches qu'il va y avoir entre, entre les différents clubs, c'est ça, si, si, si, si je ne me ouais. trompe pas En fait, c'est totalement ça. C'est incroyable. On aura du b 1 en fonction tu sais, du scénario, euh, justement, on pourra avoir tu sais, du 2v2. C'est-à-dire demain, tu as en bon. 2 ou 3, tu vois si tu as un match d'appui, en l'occurrence, là, en effet, tu, auras, tu pourras avoir éventuellement du 2v2. Et okay, pour les ça, players, tu auras encore plus, du double, etc. <coughs> Forcément, tu connais comme ça, on était dans la même équipe auparavant, hein. tu sais, les stratégies, etc. dans ce genre de compétition, elles sont ultra importantes et ça ouvre, voilà... Un un champ et une largesse d'action qui est ultra intéressante d'un point de vue e-sport la place de du coach est importante dans ce ouais, la place du format gauche, la place du suivi et c'est vrai que la monaco nous on a est un fond dedans on va encourager les joueurs à fond on va bien bosser le tournoi on espère bien figurer et euh, je rappelle ouais qu'il y a 60 000 euros quand même de cash prize. il y a trois places qualificatives on fait partie des, euh... des favoris quand même Monaco avec nos deux joueurs en fait c'est vrai qu'avec Mino et champion de France, euh, il y gagne. Il est deux fois, euh, deux fois, je crois, il perd en finale. Ouais, une fois, il perd contre Mino, Justement, euh, on est bien rodé. Mais voilà, après, euh, c'est une nouvelle constitution. On bosse justement pour qu'il puisse se connaître bien comme il faut, s'entraîner à mort, etc. C'est une nouvelle compétition. Mais justement, le sérieux et justement, voilà. ce format, voilà, euh, ce format, Cam's euh, e pro, le dernier eFootball pro, il y a eu quand même plein de surprises. Voilà, y a, on s'en rappelle. Hein, des petites équipes qui finalement ont réussi à sortir, des grosses comme euh, bah, la tienne qui malheureusement n'ont pas réussi à, à sortir de la Ligue Voilà, ça veut dire que c'est un format qui est quand même euh, plus aléatoire ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense euh, de ce format-là Non, pas forcément, pas forcément euh, plus en aléatoire. Après, ouais, voilà, euh, je ne pense pas qu'il soit plus aléatoire, enfin, euh, si aléatoire que ça. Je pense vraiment que ça va être euh, les meilleurs qui... Euh... Qui, euh, gagneront après objectivement, je connais pas vraiment toutes les équipes qui participeront. Mm -hmm. Je sais pas, euh, je connais, je, je sais pas, euh, ah, je peux je vous les donner pas si les éléments. En fait, ouais, le niveau, il éléments. est le niveau, il est très, très, très, ouais. Revenu. Le niveau, il est élevé. On a, élevé. On, a ouais. on a Bordeaux, on a Lille, on a Lorient, Lyon, Marseille euh, qui a annoncé justement leur roster hier avec Team BDS, Seb, ouais. et Diogo Pechotto. Hein, C'est énorme cette année. Ouais. Bah, nous, il y a l'Es Monaco, Montpellier, FC Nantes, Paris Saint-Germain et Strasbourg. Et c'est que Et des clubs pros euh, ouais. En fait, majorité... Est-ce qu'il y a des amateurs qui ont, ah, en qui ont fait, réussi à faire Non, c'est des pros. Tu as des structures qui se sont associées, je pense notamment à Team BDS avec Marseille, comme ouais. je viens de dénoncer. Mais sinon, ouais, c'est que, que des pros. Et en plus de ça, je rappelle qu'en plus des 60 000 euros, on aura euh, trois places qualificatives pour les, les Global Series Playoffs, c'est-à-dire pour les playoffs. En vue euh, de la coupe du monde fifa et ça c'est incroyable d'avoir une passerelle entre un championnat disons national ouais. et un événement international et je trouve ça, je trouve ça trop bien tout au niveau de la retransmission parce que mon, ouais. moi je sais que le format il est génial et même le format de l'e-football pro il était top mais en ouais. termes de retransmission c'est là où je suis curieux en fait bah, ça va être ultra ultra cool on a euh, des casters qui sont ultra enfin qui sont, qui sont géniaux on a Arojo on a canto et on a et c'est des mecs en fait qui étaient déjà là l'an passé et la formule dans l'an passé je sais pas si vous avez suivi l'Idigame mais je la trouvais ultra réussie c'était ultra dynamique des super casters on avait des interviews on avait aussi Brian Savary qui est sélectionneur de l'équipe de France qui ouais. aussi Papin en... aussi peut-être je confonds t as dit quoi j'ai dit il y avait pas Papin peut-être je confonds peut-être euh, si il me semble vous avez un... ouais, papin, un... papin, ramené vous ouais, euh, ouais. ouais. ouais. ouais. avez ramené en festival fait, dans... c'était sympa de ouf. Ouais, c'est cool. Et en fait, je trouve, je trouve que cette année, avec ce nouveau format, on se rapproche encore plus. De, on casse encore plus cette frontière entre ouais. e sport et le sport au niveau du format. Mmh. C'est-à-dire que le championnat en grange des points, etc. Chaque semaine, tu rencontres une nouvelle équipe au vu, voilà, de figurer parmi les meilleurs. Là, c'est, on est dans ce, ce circuit-là. Ça va être retransmis sur euh, la chaîne Twitch de la, la e ligue. 1. Ils ont leur chaîne Twitch, la e ligue. 1. En et fait. Et la en finale, fait, ouais. sûrement. Euh, et puis, il y aura l'émission. Euh, euh, hebdomadaire sur euh, Bein toujours je crois. Euh, il me semble pas que c'est sur que ce soit sur Bein. Non ce sera retransmis sur la sur la chaîne Twitch directement de la Ligue 1 Uber Eats. Ils, ils vont, vont pu faire, faire euh... ouais ah oui mais ils vont plus faire toutes ouais. les semaines avec Braque et Bruce. Euh, les un petit peu le récapitulatif, les non débriefs peut-être. Non, hein. on est pas dans. Il y aurait un système de débrief et tout, mais je pense qu'il sera full Twitch, tu vois, Twi full Twitch justement sur euh, sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats. De toute manière, suivez les comptes de Ligue 1, euh, de de Ligue 1, suivez les comptes aussi de L'AS Monaco pour nous donner de la force. Les ouais, évidemment. Et, alors, euh, vous aurez les infos. Là où c'est cool, c'est que vu qu Comme les comme e football Pro, en fait, on suit les équipes Et du coup, on s'attache à certaines équipes Alors soit parce que euh, c'est notre club de cœur Soit parce qu'on aime bien les joueurs Et du coup, ça, je trouve que c'est bien de les suivre sur la durée euh, Maintenant, la e Ligue 1, on en parlait ah, Il y a deux saisons euh, sur PES On savait qu'apparemment, Konami avait euh, Plus ou moins pas fait un partenariat Mais en tout cas, on... je crois que c'était un truc officiel qui était sorti Finalement, on n'a rien vu, c'est un peu dommage ça aurait été bien aussi une e Ligue 1 euh, sur le jeu de Konami. Ouais, après, c'était euh, un statut non, je je pense, sûr, bien plus embryonnaire. Euh, ah bien ouais. plus embryonnaire, je pense. Oh. On était, euh, ouais, j'ai jamais cru. Je pense que c'était même à la limite aussi. du fantasme. Euh. Non, non, ouais, non, ça, ça avait. C'était. J'en je, je, je, ai entendu, ouais, j'en ai entendu parler aussi, mais. Enfin, euh, je pense vraiment qu'on était à ce moment-là un statut embryonnaire. Donc, c'était compliqué que ça évolue, euh, que ça évolue plus hein, par rapport à ça. Après. Ça aurait euh... Ça aurait été sympa. Parce qu'après, dans la foulée, je crois qu'il y a eu un partenariat avec la Coupe de la Ligue aussi. Voilà, ouais, euh... 2019, ouais. pour la dernière coup, Coupe de euh... la Ligue, d'ailleurs. Du, euh, du coup, on s'est dit, d'ailleurs, peut-être que euh, ça va évoluer en ce sens, mais au final, euh, au final il n'y a rien eu. On parlera de l'e-football pro tout à l'heure, les gars, dans la dernière partie. Et évidemment, on a des questions à poser à Kams, à, à hein, d'ailleurs à, à Imad aussi, euh, voilà, puisqu'on fait partie euh, d'un club. On verra un peu, un peu s'ils ont des nouvelles à nous donner ou pas. Euh, voilà, donc vous inquiétez pas, on en parlera euh, juste après. Donc voilà, le, ce petit point sur la Ligue 1, euh, c'est très cool. On va passer à un deuxième sujet qu'il il m'a euh, okay. <rire> dit, il est très chaud par rapport à ça. Le mystère Total Football. Alors avant de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, je vous propose de, de voir tout simplement le trailer qui est sorti euh, hier soir, je crois. Allez, c'est parti pour le trailer. On nous entend Ouais, on nous entend, on nous entend. Peux, ah tu, ok. Tu peux commenter, tu peux, tu peux même commenter. Jamais tu dis une dinguerie à ce moment-là, frérot. <rire> <rire> <rire> Le mec il lâche un tu vois, Bizarre. <rire> oh, putain. Ouais, Maestro il a C'est pour ça il fait pas la complète. Bah oui. Bah il y a Iliga e aussi justement qui, qui est en train de se jouer. Ils sont. Je crois, crois qu'en termes faux... de cash prize, la illiga e c'est costaud aussi. Hein. Ouais. C'est vrai. Cool oh le la magnifique animation de but. Ouais ça fait très FIFA 98. Ouais, euh, l'écriture là. Ça fait même... Euh, Windows, ça... iOS. Il y a même des mecs qui font oui. mieux sur leur chaîne YouTube quand ils marquent un but. Alors, on voit beaucoup, euh, on voit beaucoup euh, le BVB. Je vais en parler juste après. Apparemment aujourd'hui ah il ouais. y a une news incroyable qui est sortie. Sur qui Sur, euh, sur... sur euh, Dortmund Ouais sur Dortmund par rapport à ce jeu là. Ah ok. C'est un partenariat encore? Attends, attends, mais c'est une dinguerie. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Ok. Ah. Vous avez la, pas dernière, dit... la dernière personne qui m'a dit vous n'êtes pas prêts, <rire> <et> <rire> il y a eu Football 22 qui a suivi. Hein. <rire> voilà euh... le jeu. Voilà le jeu du coup. Qui s'appelle Total Ouais, alors les licences. Euh... Alors après, les licences, on va non. en parler. On va en parler tout de suite. Teamstread. T'as l'impression qu'ils se ressemblent tous. 181, Cristiano. Ah, c'est pas mal. Ouais, alors c'est vrai, Pedrito, il a, il a ouais. raison. Alors par où on commence Ouais, il y a trop de trucs à dire. En vrai. Alors, euh, par où on commence C'était mi-janvier, il y a, mi -janvier, il y a un, un jeu qui était sorti en bêta qui s'appelait Vive le Football. Vous en avez sûrement entendu parler, j'avais même fait un live dessus, euh, ouais. avec idée on en parlait aujourd'hui. Et alors, en fait, il apparaît que ce serait ce jeu-là qui aurait changé de nom, hein, Imad. Déjà, ça, ouais. c'est un peu ouf. Bah En fait, tu passes de « Vive le football » à « Total Football ». Et j'avais vu un des tweets de Pedrito qui disait qu'il y avait aussi deux autres noms. Alors, on sait pas trop ce qui se passe en vrai avec ce jeu. Moi, ce qui m'interpelle, les gars, je vais être très concis. En vrai, on a un trailer qui sort, qui ressemble du coup au live que tu as fait. Ouais, c'est le même live « Vive le football », pour moi, c'est la même. D'ailleurs, « Vive le football », like les tweets de ce jeu-là, de « Total Football », c'est un peu bizarre, tu vois en fait, c'est ça. Du coup, moi, j'ai vu une. Voilà, il y a une similitude entre les deux et je pense que c'est la même chose en vrai. Tu vois, et t'as Pedrito qui nous dit dans le chat les quatre noms, VLF, Ace Soccer, Best Club, et maintenant, tout. <rire> le mec, il change de place tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Je comprends pas trop ce qui se passe. Moi, ce qui m'interpelle le plus, les gars, honnêtement, bon, déjà, il euh, n'y a plus rien qui existe pour le jeu que tu as streamé, Luthor, même le ouais. lien que tu as mis dans la description pour avoir la Non. Ah, il y a plus rien. Ni site, le compte Instagram n'existe plus. Pour tout balayé c'est pas pourquoi faudrait mener une enquête et là en fait je vois bah je vois des maillots officiels je vois des logos ouais. des emblèmes et j'ai même vu les gars et dites moi ce que vous en pensez même dans le chat il y avait le barça il y avait le contenu en fait je crois dans le Pedri ouais, il avait, Pedri, le, maillot Pedri, du barça. Il avait avec le maillot du barça Alors pour je parler ne... des licences oh, rien, les licences faut savoir que c'est un jeu mobile et les... sur les jeux mobiles les licences sont très particulière. Par exemple, c'est ce qui explique pourquoi sur PES Mobile, il y avait notamment les licences de la Bundesliga, si je ne dis pas de bêtises, alors qu'on n'avait pas le droit et on ne les avait pas du tout sur les jeux consoles. Il faut savoir que c'est des licences complètement différentes, c'est-à-dire qu'un jeu console peut avoir l'exclu sur le Barça, mais pour autant, le Barça a quand même le droit de le vendre à des jeux mobiles. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et ça, c'est la dinguerie par rapport à Dortmund. Hier, ils ont fait un tweet en annonçant euh, qu'ils euh, étaient partenaires avec Dortmund. Sauf qu'apparemment, alors ça, c'est pareil, encore une fois, c'est pas sûr, mais voilà. Apparemment, ils ont tweeté trop tôt. Et finalement, Dortmund, ils veulent plus être partenaires avec eux. Donc, en fait, ils ont tout enlevé. Donc, mais ouais. alors, <rire> Dortmund a démenti ou... Dortmund n'a pas démenti, quoi, mais, fouille, hein. mais le football, ils ont enlevé. Et, les, et des, moi, des infos que j'ai eu en off. C'est que qu'en en fait, ils ont tweeté trop non, tôt avant pas. finalement, je pense, d'avoir vraiment totalement conclu l'accord et du coup, à rétro-pédalage, tu vois. Et Donc, et Moi, c'est la com que je comprends pas déjà, changer quatre fois de nom, euh, être hyper vague parce qu'ils sortent quand même pas mal d'images du jeu finalement. C'est pas que du trailer, ils sortent pas mal d'images ah, euh, ah, ah. in-game, même si voilà, c'est des animations. Euh... Non, on, Ali, on dirait, je te, on dirait un truc que tu as, as créé au marché d'argenté, oui, Pédré, très bizarre. C'est à dire que là, même leur, euh, tu vois, leur site internet, Tiens. apparemment, c'est Gala Sport qui fait ça. Va sur leur site, les gars, je vous invite à y aller. Tiens, je, je te... mis, là, j'ai mis le j'ai mis un tweet là, ils avaient mis la version complète du jeu ainsi que des versions bêta seront disponibles sur PC et Mac, donc ça va sortir ouais, sur mobile. Oui. Et là, il y a même le logo PlayStation, Xbox. Voilà, c'est, ça a plus... Oh ouais. On ne sait plus trop... Euh... Ah, bah c'est un délire. Et là, justement, tu as Total Football sur Twitter qui a un seul abonnement. Et l'abonnement, c'est VLF, justement, vive le football. On est dans un métaverse chelou, les gars. <rire> je ne sais pas ouais. trop ce qui se passe. Mais euh, ouais, leur site yeah. internet, comme je disais, il n'y a rien. Mais ce qui est étonnant, les gars, c'est qu'on a des licences, on a des logos officiels, on ouais. a des maillots et... On a un jeu, Luthor, tu l'as testé ouais. Et je vais être honnête avec toi, ton live, j'ai pas trouvé le. Bon, ça, c'est du mobile. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est pas. C'est pas, que... pas pire que. C'est pas mais... pire que PS mobile. Euh... Non, si ça passe ouais. parce qu'il y avait même un mode, je crois, en salle. Exactement. Du de Volta, un délire comme ça. Ouais. Et franchement, visuellement, c'est pas dégueulasse. Bah oui. Tu vois, les menus sont pas. Pour horrible. du mobile, ouais, c'est bien. Ouais, c'est du le mobile. J'ai l'impression qu'ils ont pompé en les... ah, ah, euh, Ça le les jeu, faces. je veux dire, le jeu. Les les, Surtout les là, faces. Alors, la tête de Ronaldo, pour moi, c'est un copier-coller de, de PES. On dirait que c'est le même scan. Bah, en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est certaines faces de PES il y a quelques années. <rire> c'est très troublant, tu vois. Et même l'animation, hier, on en parlait, justement, Pedrito parlait de Durandil. Qui de... Euh, il disait, tu vois, que les célébrations, <rire> les gars, regardez le trailer, il y a certaines célébrations qui sont vraiment type PES. Et l'animation du gardien aussi. Tu sais, le gardien dans PES, <rire> il fait un saut, on dirait, il va sortir ton écran. Ouais, ouais, il va, ouais, il est... il va dépasser le but. Ouais, et as la même animation, du coup, et je ne comprends pas, en fait. Et ils ont copié sur PES, est-ce qu'ils ont toutes les licences, sachant qu'en plus, le jeu existe Et pour finir, j'ai vu un tweet, qui disait que ça fait, je crois, 5-6 ans qu'ils sont en, en élaboration de, de ce jeu-là, tu vois. Du coup, j'ai l'impression que depuis. Euh, je ne sais pas, 2000, 2022, c'est comme Goldie Roger, tu vois, dans One Piece, ça a ouvert l'air de tous les jeux de foot, tu vois, il y a tout le <rire> monde qui sort de sa grotte, et ça c'est... Alors après, par rapport aux, aux noms différents, ça peut s'expliquer aussi par le fait que, euh, là, leur communication, en fait, elle est globale sur Twitter, elle est mondiale, sauf que ça se trouve, vive le football, c'était pour... Euh, L'Europe, euh, en fait ouais, chacun... tu explique. Oui enfin, bah oui, ça c'est d'accord. Mais rappelez-vous à l'époque des PES et bah ben, en Chine, enfin en Asie pas en Chine mais on ouais, appelait Winning Eleven. C'est limite ce aux États-Unis mais... ça okay. <rire> s'appelait États autrement. Donc euh, là, ouais Winning Eleven. C'est la même entreprise genre. Bah ouais je... ouais, ouais c'est voilà. la même entreprise. Tiens Durand là, justement, ouais. je savais que ce sujet ça allait te plaire. Après le, oui, après ouais, mais... Petrito, le fait que ce soit un, un développeur chinois, ça ne veut pas forcément dire que c'est des de la grosse contrefaçon, etc. Ouais, mais et en plus en termes de contrefaçon, tu vends pas, tu vends pas une contrefaçon d'un maillot de foot, tu vois, c est, c est pas, ah, que... pas. Tu le vends et merci au revoir. Enfin, que, que. Tu passes du temps à développer un truc. Et puis, euh, au bout d'un moment, on va t'empêcher de le… Tu vois, donc ton produit, il est plus vendable. Surtout que la Chine, c'est ouais, quand, même, ce bien quand bien même un gros marché du football. Maintenant, on voit que tous les championnats, ils s'adaptent à leur horaire. C'est pour ça que d'ailleurs, cette année, on a des matchs à 13 heures en France. Donc euh, le marché chinois, il est très important au niveau football. Donc je pense pas qu'ils se permettent de faire n'importe quoi. Euh, après, euh, à voir. Hein. De toute façon, il va falloir mais, suivre. Mais il y a un truc que je comprends pas, les gars. Juste, on a vu que c'était sur toutes les plateformes, non Il y avait le logo. PlayStation. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, il y avait tout. Il y avait mobile, PlayStation, Et... Xbox. Il ouais, y avait tout. J'ai vu un tweet qui disait que. Par la contre, il a pas, sortie. pas ouais, la... <rire> la sortie. Je crois que Luthor, c'est quoi Mars, non On avait vu Mars. mars. avril. Ouais, Mars. Euh, la, voilà. la, la, la, la sortie, ouais. Du coup, ok. Ça veut dire que genre mars, avril, je n'ai pas envie de spoil soit sur les autres <rire> sujets qui arrivent, mais potentiellement. c'est va bon, tout va avoir en même temps. Où il en est, mais ouais, il y a ce qui va arriver. Enfin, c'est fois que je dis PES, c'est dur, messieurs. Y a ah, messieurs puis football, attends, là, attends. Messieurs. Justement, le sujet. Peut-être que ouais, finalement, ouais. ça sera ouais. Plus du bah, US, en... ouais, bah en vrai, les mecs, cette thématique, le mystère Total Football, on l'a absolument pas résolu ensemble. <rire> ouais, mais non. On on est... Mais qu'est-ce qu que tu veux quest Bah oui, tu peux pas. Tu peux ouais, pas. Euh, je te... On je... le résoudra pas en plus. Enfin, de toute façon, c'est eux qui vont nous donner on... les. On vous promet les, en cas, les gars. On va enquêter. On va mener notre enquête à mort. Hein. On va essayer de. Et là, voilà. Monaco n'est pas partenaire. Hein. On n'a rien à voir avec. Euh... <rire> on n'a rien à voir avec ce <rire> jeu. Ouais, non, non, on n'est pas, on n'est pas dans ce truc-là. Après, on sait pas hein, si demain. Ouais, t'imagines. Va... Là, on rigole un peu, on prend un peu en mode, en mode détente ou quoi, mais. Ça se trouve, je sais pas, ce sera. Parce que ouais. le jeu en vrai il est pas dégueulasse. Euh, vois, déjà au, ouais, niveau des modes, je... au niveau des modes et du contenu, il était déjà bien plus avancé que beaucoup de jeux. Bah ouais, vieux coup, je me dis, bon, Ouais, mais je pense que, que la... la cible c'est clairement du mobile là. Honnêtement, ah, un euh... joueur console il va pas jouer à ça. Faut ouais. pas, tu vois. Je pense, hein. Attends, je crois qu'il y a Durandil, excusez-moi pour avec ça, Best... si vous Durandil qui te dit quoi Le jeu existe déjà sous le nom de Best 11 oh purée. Mais je vais regarder ça. Wow. Nous font ah non, c'est incroyable. C'est quoi en fait C'est peut-être une version d'un jeu qui sort euh, sous différents noms, ils récupèrent juste les codes, Ah oui, ils c'est le, le jeu, ils le jeu C'est le même jeu, mais là, soit... il a... le compte Twitter, Il a, il a... c'est un compte Twitter certifié, il a 8 abonnés. Ah Tiens, ouais je vais m'abonner, ça leur en fera 9. mobile, bah, ouais. c'est en japonais. Ça ressemble bien au gameplay de peu, ça hey, 9 abonnés, Les 3 abonnements, les 3 abonnements, Total Football, la G League et la JFA, c'est l'équipe nationale du Japon, je crois. en tout cas, promis, on va récapituler toutes les infos au fur et à mesure. C'est pas chinois du coup, c'est japonais. Non, non, le studio est chinois. D'accord. Mais ça peut, après, voilà. Ça pue la Triforce Et attends, là, on a encore la tête de Ronaldo. Bon, là, elle n'est pas identique à PES. Elle ressemble quand même pas mal. Comme différent. promis, ici même mardi débat, on vous parlera de tous les jeux de foot et même les jeux comme ça. Donc euh, voilà, c'était la petite info. On va suivre ça de près. Et qui sait, peut-être que dans un ouais. ou deux ans, Cam, sera joueur pro de Total Football, ce sera un jeu incroyable. <rire> ouais, j'en doute, doute, monsieur, j'en doute. Mais on ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sur mobile, je ne suis pas très chaud, moi. <rire> Alors. On va parler d'UFL, justement. Alors, UFL, on récapitule. Et là, j'ai hâte d'entendre l'avis de cams. On récapitule. On a eu, euh, depuis septembre, on s'est fait bombarder par UFL au niveau communication. C'était quand même très fort. Les nouveaux clubs licenciés, les, euh, les joueurs partenaires, l'apothéose, entre guillemets, avec euh, ce reveal gameplay qui n'en était pas un, avec surtout l'annonce de Cristiano Ronaldo. Et depuis, eh ben depuis, euh, chers amis, rien. Zéro, nada, que tchikedal. Alors. Faut-il s'inquiéter ou pas Pas de nouvelles, bonne nouvelle, ou plutôt euh, inquiétant, euh, le poulain Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça bah, moi, Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait monter un peu la sauce. Tout le monde attendait, euh, attendait le reveal. Euh, on a été un petit peu déçus, parce qu'on n'a pas vu assez de gameplay, ça clairement. Mais par contre, on va dire en termes de communication et en termes de euh, en des termes marketing, pour moi, c'était réussi. Il y avait l'annonce de Ronaldo, c'était quand même bien fichu, le truc. Et, euh, et voilà, donc l'objectif, c'était qu'il y avait un max, un max de monde qui voit ça. Et, euh, et après, de toute façon, ils ont bien annoncé que le jeu sortait en 2022, qui nous laisse penser que le jeu est loin d'être fini encore et, euh, et qu'ils ont du boulot. Donc pour moi, le fait qu'ils soient un peu silencieux, c'est juste qu'ils sont en train de charbonner comme des oufs. Cam, toi, qu'est-ce que déjà tu as pensé de, du FL en général, du reveal gameplay Je suis sûr que tu as suivi ça, du jeu. Voilà, qu'est-ce que t'en penses Ouais, j'ai suivi euh, j'ai suivi comme euh, comme tous les fans de foot virtuel j'ai suivi un petit peu euh, le lancement du FL euh, la campagne de communication qu'ils qu ont mis en place que j'ai jugé euh, déjà euh, top euh, après j'ai suivi euh, comme beaucoup de monde je pense le, le gameplay reveal et enfin j'étais un petit peu un petit peu déçu quand même par par le gameplay reveal je pense que c'est tombé un peu tôt ils se sont laissés un petit peu euh, euh, embarqués dans une spirale euh, qui fait qu'ils étaient peut-être un peu obligés de de, de c'était quand c'était le 22 janvier je crois ou le 27 je sais plus. 27 janvier 27 ouais de, de devoir sortir quelque chose montrer euh, quelque chose alors qu'ils pouvaient peut-être juste attendre euh, un petit peu parce que euh, je pense que c'était vraiment euh, vraiment léger ce qu'ils ont qu'ils ont proposé euh, euh, ils ont appelé ça en fait un gameplay reveal, alors que euh, si on décortique juste le nombre de minutes, enfin, le nombre de minutes euh, données pour le gameplay, le nombre de minutes où ils sont mis à parler des, des partenaires, etc. etc. Euh, bah, on voit qu'il y a une, une balance quand même euh, en faveur du, du délire où on va évoquer les partenaires, etc. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'un gameplay reveal euh, Je ne sais pas. Euh, et puis après le gameplay, bon, c'était des images un petit peu coupées et tout. Et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui, qui disaient justement euh, par rapport à ça qu'il s'agissait en fait d'un, enfin, que ça ressemblait un peu à PES, enfin des anciens PES. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça ressemble à, à du FIFA. Moi, j'ai un truc en tête qui me vient, c'est la frappe à un moment. Euh... Il y a une frappe en fait, là, qui m'a. Ouais, il y a une ouais. frappe. La frappe c'était ah. de, de Bruyne, je crois. Ou Elle Zinchenko, part très vite. Zinchenko, c'était ouais, Zinchenko. Zinchenko et en fait, euh... l'animation était hyper rapide. Ouais. Ouais, ouais, par ouais, contre, je ne sais pas si tu as remarqué, et ça je pense que bah, tu es joueur pro, tu connais bien le jeu. Euh, le moment où en fait il reçoit le ballon dans la surface et il s'oriente un petit peu, tu sens que l'orientation elle est en plusieurs temps. Et ça pour moi, ça ressemble plus à du PES qu'à du FIFA. Ouais, je ne sais pas, perso ouais, perso ouais, personnellement j'en doute un moi euh... par, rapport, euh, par rapport à ça. Mais après bon, c'est... Euh... Toi tu es sais plutôt hypé par le jeu, plutôt... Ah, au départ, euh, au départ, ouais. Après, aujourd'hui, euh, pas, pas tant que ça en fait. Je vais ouais. je vais l'essayer comme tout le monde. S'il est sympa, je vais y jouer. Je vais je vais euh, je vais tester tout ça, tu vois. Mais euh, euh, en fait, le gameplay reveal, il, il, je sais pas. Il bah, a plus inquiété. Il y a pas de gameplay reveal. Il plutôt inquiété. Je pas, je pas, non, il m'a pas il m'a pas inquiété. Mais il m'a pas. Il m'a pas euh, peut-être, ouais. Il pas... En tout cas, je suis pas hypé de ouf. Je suis pas ouais. hypé de ouf. Ouais. Que... ça C'est certain, je ne suis pas hypé de ouf. Mais après, euh, on verra, on verra. On va essayer, comme tout le monde, on va y jouer. Euh, euh, parce qu'on est des fans de foot avant tout, donc on va voir. C'est vrai ah, que… De toute façon, il faudra tester, excuse-moi Luthor, mais il ouais, faut... faudra tester encore une fois, comme je dis, Manette en main. Moi, titre personnel, c'est quand le Luthor, le dernier tweet, c'était le 8 février, non ouais, dire un peu. On va faire un Discord prochainement, ça. etc. Alors ça, ça sent un peu le tweet… Euh bah On voilà, on dit quelque chose pour dire quelque chose, mais est-ce que vraiment ils avaient prévu ça? J'en suis pas vraiment convaincu. Ah ouais, tu penses? Ouais, bah, je sais oh, pas, parce qu'ils ont toujours moi. été proches de la commune. Ouais. Euh, oui, voilà, oui, mais pourquoi ça maintenant? Ah, tu vois, est-ce que c'est pas parce que voilà, euh, moi, moi, ma petite théorie, c'est que euh, il, leur plan de communication a été fait comme ça, mais que le jeu il devait sortir juste après euh, quelques temps, mais pas longtemps après ce reveal, et du coup, bah, vu qu'il sont en retard, bah là, ils ont plus de plans de communication de prévu donc bah allez on, on va vous faire un discord de, euh, communautaire et puis depuis tu vois c'est vrai que c'est pas habituel là il nous avait c'était très régulier c'était euh, on pouvait pas passer une semaine sans entendre parler du FL et là euh, depuis euh, le 27 ouais, c'est une mauvaise chose c'est pas une mauvaise chose c'est que semaine. Bah si c'est oui si pour moi c'est un peu une mauvaise chose, c'est un peu dommage et, et je trouve que euh, tout ce qu'ils avaient fait très bien jusque là au niveau communication, bah du coup bah là c'est dommage, ça tu vois, ça, ça, ça se met un petit peu en, en contrebalance, tu vois Mais bon après. Ouais, euh... tu globalement elle est positive leur comment très positive mais ah, je, je, je suis pas d'accord je ne pas mais, que ce soit une mauvaise le, chose hein, pas, clairement. mais tu vois je trouve que le b... tout le bénéfice qu'ils ont eu bah, si ça attend trop ils vont le perdre les gens ça va un peu sortir de la tête des gens c'est normal les gens sur les réseaux si tu m'attaques pas et c'est ce que tu vois mais ils, font... vont ça, oh, ouais. ils vont rematraquer ça c'est pas un problème ils vont moi je pense que le bénéfice qu'ils ont perdu en termes de hype c'est surtout au moment de, de, de, bah, du, du reveal où il y avait très peu de gameplay je pense que c'est surtout ça qui leur a coûté cher en termes de hype oui, euh, bien sûr. le temps, euh, on se doute bien que le jeu, enfin, personnellement, je me doutais qu'il allait pas sortir en mars, quoi. Après, qu communique... moi, moi, je considère qu'il communique ou pas, euh... enfin, je ne pense pas que ce soit ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est un fait en soi, tu vois. Après, euh... si c'est juste un temps euh, sans forcément communiquer et après, euh... et après annoncer de... de bonnes choses ou... Euh aller plus en profondeur dans le dans le gameplay, ça peut être ça peut être intéressant parce que aujourd'hui euh, s'il faut communiquer pour communiquer bon ça peut se comprendre il y a certaines compagnies qui ont besoin de ça mais communiquer pour communiquer genre rien dire bah ouais. est-ce que c'est de la bonne com tu vois est-ce ouais, est que est-ce que Et vous est vous que pensez que c'était com'. prévu comme ça je sais pas, pensez... pas parce que pour moi non je pense qu'ils ont pris un peu de retard en, en termes de développement mais euh, je pense pas qu'il soit complètement ah chamboulé. Je, pas, je pense qu'il ouais. se doutait un peu que ça, je suis pas ça allait sûr pas. Qu peut. Je suis pas sûr qu'on puisse, pardon, euh, faire des constatations par rapport uniquement au fait qu'il communique pas pendant deux semaines. Mais je pense qu'on ouais, peut, euh, peut réfléchir surtout par rapport au manque de gameplay, comme disait Kamsito tout à l'heure, à se poser des questions par rapport à la date de sortie, par rapport à ça. Pas tant par rapport à la communication du torture. Là, en vrai. Euh, euh, là faut, moi si là demain on a un tweet tu vois du FL qui lance son discord etc tu serais rassuré du coup euh, Lutor. Mmh. moi le ça Discord, en vrai, vrai... Quoi. <rire> non, non, mais en, en vrai non vrai, mais en vrai, en vrai moi, pour moi le discord ça sert à pour moi je vais pas vous mentir ça sert à rien c'est comme goals tu vous croyez oh. vraiment vous croyez vraiment qu'ils vont écouter tous les mecs qui ont en plus on a tous des avis différents pour moi, c'est que de la com, ça. ça ils ne vont pas du tout s'en servir pour développer leur jeu. J'en suis convaincu. Ou alors, ça veut dire quoi Qu'à chaque fois, ils font un sondage. Alors, euh, euh, vous êtes plutôt quoi Alors, simulation, arcade. On va faire un vote. Alors, il y a 80% pour simulation. Donc, alors, notre jeu, là, on va le faire simulation. Ensuite, euh, non, mais ça ne marche pas comme ça, les gars. Un développement de jeu, c'est... Euh... Moi, je, je pense, si tu le vois de manière positive, tu dis, bon, il bah, y a peut-être la petite idée pépite qu'ils vont chercher à avoir. Ils n'écouteront pas tout le monde, etc. Par contre, si tu veux le voir de manière négative, je pense que ça peut aussi dire qu'ils sont très loin dans le développement et qu'ils sont encore à prendre des idées qu'ils vont pouvoir intégrer. Moi, je trouve ça super positif quand même. Hein. Le fait de, ouais, le fait va, de ouais. demander à la communauté. Même, même si ce n'est de... pas hyper non, écouté, mais... c'est quand même un, un truc ça, où tu peux, au lieu d'aller euh, sur Twitter, taguer Konami, taguer Leur jeu, même s'il n'est pas fini, je pense que Durandi, par exemple, il pourrait nous en parler par rapport au développement d'un jeu. Mais vous croyez non, mais vraiment que c'est à ouais, un ou deux pas. mois qu'ils vont rajouter des trucs dans le jeu, le jeu. Tu vas pas leur dire « Fais-nous un mode, de ah, euh, voilà. carrière, euh, un joueur. » mais, mais je te parle d'une petite idée pépite. Je sais pas, un truc… Ouais. Euh... Un, un truc peut-être anecdotique, mais qui peut être sympa pour l'expérience utilisateur. Mais oui, clairement, ça, fondamentalement, le jeu, il ne va pas changer. Durandil, ouais. Ouais, il dit un truc intéressant. Il dit la que hey, des jeux de foot, c'est toujours en dents de De toute façon, dès qu'il y aurait une date pour UFL comme pour E-Football, ah oui, c'est oui, exactement clairement. ça. Il suffit d'un seul tweet, finalement, avec la date. Et là, tu as toute la hype qui va arriver. As... Mais moi, ce que je veux, plutôt, que je veux surtout dire, c'est que je pense que ça, c'était pas du tout prévu dans leur plan. Je pense ils avaient un plan très précis. Le Discord Non, ouais, pas... Bah, allez, pas le Discord, mais que ça se passe comme ça par rapport euh, au temps d'attente, tu vois. Bah, juste, moi, si on revient sur le live reveal du FL, euh, où on était avec M. Quinton, moi, j'avais dit septembre. Euh j'avais dit ouais. septembre la sortie et Dora. pour revenir justement et Dora ça dors, colle avec dors. ce que dit Durandil en termes de hype c'est vrai que c'est un dansee. et euh, et la hype, rem... la hype suit surtout oui, la mais saison quelle... de football Attends, quel intérêt... moi il n'y a pas de hype sur un jeu de foot Les en... Gars, en septembre en juillet quel intérêt ils auraient eu à, des... à, à autant communiquer sur ces 4-5 derniers mois pour après euh, nous sortir un jeu 6 mois plus tard mais non parce qu'ils pas... ont Cristiano Ronaldo les... En fait, le reveal, c'était Cristiano Ronaldo, ne faut non, pas, non, faut non, pas je se mentir. Suis pas ah, avec septembre, je trouve c'est bah, oui, pas d'accord avec septembre. C'est beaucoup trop Harry, bon, dans... bon, Même si le reveal play comme disait encore une fois Kams, on n'a pas trop vu le gameplay, tu communiques pas Ali en, en janvier, enfin en février, pour un jeu qui sort en septembre. Sur les des jeux des qui existent, oui, mais sur un jeu qui n'existe pas, pourquoi pas Parce que nous, on a l'habitude de la com traditionnelle parce que les jeux sont millésimés. Donc ils sortent chaque année. Donc, en fait, pour là moi, pour un jeu qui n'existe pas ouais peut-être qu'ils peut qu sont en train de revoir un peu leur euh, leur strat mais on t'annonce cristiano c'est un peu normalement tu vois la potée ou l'annonce à la veille ouais mais tu l'annonces pas la veille mais malgré ça tu t'attends pas un milliard tu vois de, de mois enfin là quand même ça fait quoi 7 ou huit mois pour un ouais, catastrophique c'est catastrophique euh, moi, 7, mois. septembre pour moi c'est catastrophique et Pim -Pim il a raison Salut, JC. 6 mois, hein. non, 6 moi, ça JC six mois moi fondamentalement euh, en tant que joueur personnellement moi ça me dérangerait pas d'attendre un petit peu plus <rire> S'ils si me sortent un jeu, genre s'ils si sortent ouais, un mais jeu mais ça, les gars, ça c'est décoyant. Arrêtez après, de dire quelque ça. chose de très intéressant. On, hein. après, on a attendu deux signes. ans. On, voilà, on si, a attendu deux ans. Mais si, si ans. on l'a vu il y a plus d'un de... ah, et demi. Hein. Et on se disait pareil. Non, mais les gars, on accepte d'avoir un, un, un, un season update. On accepte d'attendre deux ans. Mais si vraiment ouais. derrière, on a un jeu de ouf. après ouais, on a ouais, attendu mais... deux ans. On a eu une bouse. Ouais, mais après, UFL, le truc, c'est. C'est différent. Le contexte est totalement enfin différent entre UFL et PES, Oui, c'est différent. Il par moi, moi, moi, encore une fois, hein, je, vais... je vais juste dire ce que j'avais déjà Il y a des trucs hyper intéressants révision. dans le chat. Ouais. En fait, ouais, va, va, on va, va, va relire un peu les, les, les messages ultra intéressants. En fait, le délire, c'est que. Ah, euh... Comment dire on a à chaque fois les gens qui, qui en ont un peu marre de FIFA PES. Oui, c'est vrai que la saison Ali commence en septembre, tu vois. Elle finit, bon, elle va finir dans quelques mois. Mais justement, c'est peut-être le moment où ça s'essouffle, tu vois. Les fins de saison, on commence un peu à lâcher PES, vous savez. Bah oui. Y a des grands camps qui vont façon... CS ou quoi, tu vois, à ce moment-là. Hey, mais la même avec, la mais... communication de, de FIFA et, et, et, et PES, d'habitude, elle, elle est faite pour com commencer à communiquer fin mai, début juin. En général, ça correspond à l'E3. Et euh, mmh. pour une sortie en septembre, parce qu'ils savent très bien que eux, leur jeu actuel, il commence à être essoufflé, ils essayent de relancer un peu l'hype pour le prochain. Bon, le 3 c'est quand en général C'est début juin. Ok, début juin, tu présentes un jeu quasi fini à le 3. Tu présentes une version, ah oui, oui, boutique, une tu version jouable. Tu, par exemple, une voilà, version une jouable. version jouable. Partons du principe que la version n'est pas encore totalement jouable de, du FL, en quoi c'est déconnant de commencer à montrer quelques bouts de gameplay en, en fin janvier ta version jouable, elle va arriver euh, ouais, mai-juin. Mai, et vous... tu, tu sors ton jeu en septembre. Ça voudrait et par dire à La hype, ce n'est pas, pas les plans de communication de Konami ou de EA qui font qu'il y ait moins oui, de hype si en juin. Fra... C'est si... juste qu'on ne regarde plus de foot. S'ils si font, si font ça, ils reviennent à un plan de communication traditionnel. Alors qu'ils nous avaient habitués à, à avoir un, un plan de communication euh, très rapide, euh, euh, pas du tout comme, euh, justement, euh, Konami ou euh, Esport. Et là, si du coup, ils il, il s'arrêtent et ils se mettent à, à communiquer qu'au mois de juin, avec une version là pour une sortie de septembre, en fait, non, il non, rat... pas si ils il rattrapent il rattrape, euh, la communication classique et je ne vois pas l'intérêt de ce qu'ils ont fait avant. C'est juste ça. Après, s'ils nous avaient parlé de leur jeu comme Goals depuis quatre ans, euh, avec des infos régulières pour finalement là avoir un gameplay... Enfin, un reveal gameplay au mois de janvier, une sortie au mois de septembre. Ok, mais tu vois, c'est pas cohérent avec ce qu'ils ont fait jusque là. C'est juste ça que je. Non, ouais, mais justement, moi je parle. Pour moi, leur com elle est déjà pas classique. Elle est super et elle est pas classique. Donc euh, après, euh, qu'ils qu arrivent euh, en même temps dans les clous, enfin euh, en même temps que les autres. Pour moi, c'est pas déconnant. Ils ont déjà commencé, commencé à communiquer en amont. Et n'oubliez pas, les gars, c'est un jeu nouveau. Hein. C'est pas un jeu qui sort tous les ans. Donc c'est normal qu'ils doivent faire monter la hype et faire connaître leur jeu et profiter de leur partenariat avec Ronaldo. Enfin, moi, perso, je trouve vraiment pas ouais. ça ouf. Après, ouais. le, je, je pense, une fois de plus, c'est la date du gameplay reveal pour moi qui est. Euh... Qui est peut-être au cœur de, de cet échange, tu vois, c'est dans le délire ah, où clairement, ouais. on est sur… Je, je considère hein, que c'était un peu trop tôt pour moi vraiment pour sortir… Pour parce qu'il n'y a pas Alors, de gameplay. Calme, un gameplay, de que temps, trop... pour moi, c'est parce qu'il n'y avait pas de gameplay. Est-ce que, que tu dirais la même chose si, par exemple, ils nous avaient ouais. annoncé une sortie euh, au, 15, fév... au 15, euh, 15 mars, allez Ou au 10 mars, tu vois non. Voilà. Bah non, mais si s'ils si, avaient annoncé, voilà. si, si ils mais ont annoncé si... justement mais une, après, sortie, effectivement. une sortie après et qu'ils nous sortent un reveal avant, bon, ça semble logique, tu vois mais si s'ils annoncent pas de sortie et qu'ils nous sortent un gameplay reveal, les gens euh, potentiellement peuvent s'attendre à une sortie, euh, allez, disons, imminente. Voilà. Ouais, on est rapide dans les, dans les mois à venir. Certes, certes. Mais pour moi, c'est pour ça que je dis que le problème, enfin, euh, je pense, c'est la date du, du gameplay reveal que je considère. Mais surtout le contenu, oui, en, en fait, fait, tu vois, du gameplay reveal. Mais moi, je suis convaincu vois, que, que le jeu, Et il va sortir, sortir rapidement. Hein, je ne sais pas, les gars, ce que vous en pensez. Bon, euh, Poulain, toi, tu as dit que pour toi, ce serait plutôt septembre. Attends. Moi, je suis convaincu qu'il va sortir dans les semaines à venir. Hein. Dans les semaines ouais. à venir Dans ah, les semaines, je pense que tu. Ouah, t'as craqué. Bah, euh, ça peut être craqué. deux mois. Deux mois, c'est des craque, semaines. Hérot. Moi, je pense que ça va sortir. Tu manges les merguez crues, toi, c'est sûr. Eh, respecte déjà respecte les merguez. Mais non, mais il est pas, il est pas fini. Le jeu, ça se voit. Tu veux bien ça... Non, fini, Ça non. veut rien dire. Et, mais pour moi, ah. il va, pour moi, il va sortir avant au printemps. Pour moi, il va sortir au printemps. Vrai. stop. Ah, C'est quoi toi. le printemps euh, ouais, C'est le, le printemps. Si tu nous fais comme, comme l'ami euh, automne. Non, non. non le... le... allez, le ça, allez, ça va. Moi, je vais, dis, ça va sortir entre euh, avril et juin. Voilà, deux mois. Juin, es déjà quasiment en été. Je sais pas. Ça mouille-toi, je, je pense, bah, comme toi, alors hein. ah, comme toi, voilà, un homme de comme goût. Toi, allez, allez, et toi, parce que euh... tu as, as toujours raison. Ah, Donc, euh, moi, je me fie. Si un problème, je dis c'est Luthor. <rire> <t> <rire> et toi, uh, Imad, tu penses quoi? Bah, moi, de base, je pensais qu'il allait sortir très tôt, genre février-mars, mais au vu du reveal gameplay, où on n'a pas vraiment vu de gameplay, je pense que voilà, c'est. Autour de L'été, pour moi l'été. Mais moi je pense, pense que ça c'était prévu pour mais... être février-mars, mais qu'ils ont je du ça et que ça va Tu pas sortir. des machines à raclette en, en, en juin et pourquoi Mais, non, pas, mais en, hiver, en Déjà, tu en manges de la raclette C'est hein un jeu qui se veut différent. En oui. fait, il n'est pas dépendant de la saison de football, le jeu. Mais bien sûr que si ah, ah, Oui, il est, est dépendant. Tu es un extrémiste du football. Non, mais c'est des comportements de joueurs. Euh, Kams, ah. en juillet, est-ce que t'es encore hypé de ouf par, euh, par un jeu de foot Tu joues à d'autres choses, tu joues à NBA, tu joues à un jeu de, je sais pas, de combat ou autre, tu bien, vois, mais la, la saison fini. un jeu carré, manière, mais est finie. Exactement. Mais c'est le pire moment, pour moi, c'est le pire moment. Au moment où hey. les gens hey. ne sais. regardent hey. pas. Hey. déjà déjà, t'as posé une question à notre invité, tu le laisses répondre. Oui, mais c'est l'autre, il n'arrête pas de parler. Tu te sors d'une saison, frérot, où les mecs les mecs de eFootball, il y a des joueurs, ok, mais la majorité des mecs, qui, fin, je sais pas la majorité, mais beaucoup de mecs qui jouent à PES à l'I, ils n'ont pas leur compte avec eFootball, et ils aiment pas FIFA. Les mecs, tu leur dis, les gars, on sait que l'année a été difficile, boum, on vous balance un jeu avec une nouvelle philosophie, un nouvel ADN, il y a de l'engouement qui peut arriver. Moi, je te dis honnêtement, la saison, elle est finie sur FIFA PES. J'arrive l'été, un nouveau jeu de foot, nouvelle mécanique, je sens des sensations. Ouais. Mais pas l'été, à, à et la ça, rentrée quand il peut... y a eu des transferts, ça va. Tu vois, c'est ça pour moi qui anime une saison. Un les transferts, tu vas les faire toi-même. Tu vas les faire toi-même. Les transferts, tu vas recruter le les gens. Menu que tu modifié, veux. non, mais non. Mais, mais non, non, non, pas le menu mais modifié. Il n'y a pas ouais. de mode offline. Il c'est qu'un mode online. Je sais bien, je sais bien parler des transferts faits. C'est -ce un mode fut, quest ce que tu t'en fous il soit à Dortmund ou, euh, ou euh, au Real ou au Barça bah si déjà, toi tu veux déjà parce que sa carte, euh, si elle est à Dortmund et qu'en septembre il est, il est au PSG ou au Real, ça a pas de sens. Mais moi, je pense que c'est oh. oh. impossible. Alors, soit il temps... sort avant l'été ou soit il sort en septembre. Mais c'est impossible. Avant l'été, bah, au cœur de l'été. Non, ça enfin, c'est vrai. je oh. je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est c'est Imad. Ouais, c'est vrai que là, il, je pense qu'il veut pas dire que j'ai raison, mais. En fait, ça, peut, ça peut être intéressant de le sortir justement avant l'été pour bénéficier de ce creux. Voilà pour, euh, pour en faire des, des euh, je sais pas, des mises à jour euh, euh, parce que certainement que le jeu il sera pas sa version finale et, et qu'il serait amené à évoluer euh, parce que c'est un jeu, enfin, euh, c'est comme ça que les jeux se font aujourd'hui. Il euh, y, y a des mises à jour récurrentes, etc. Voilà. Ça fait du bien et à quelqu'un d'intelligent euh, dans cette émission. Ça ça me change. Ça peut être euh, intéressant On aussi. Mais bon, je pense qu'on passera l'été sur UFL. On en reparle. Aura. Ah oui, bah oui, bah à ce compte-là, oui, bah oui, oui, oui. oui. Bon, messieurs, est-ce que ça vous dit qu'on attaque le, le cœur coulant Le cœur coulant, on va parler d'e-football, les gars. Il y a plein de trucs à dire. Déjà, les pépites sur le chat, par contre, hein. ah ouais, il me tue de Fouvant, fou, hein. <rire> Sur le chat, il, il me tuerait. De... Oh euh, déjà, première chose, avant même de parler du sujet, je veux poser une question à cams Kams. Kams. Okay ce eFootball, bien pas bien t'aimes, t'aimes pas voilà il y a pas de on va pas tourner autour du pot de Nutella parle-nous bah, je suis pas attends. fan je suis pas fan moi de, de ce eFootball football 2020 alors attends parce que apparemment tu n'avais pas le droit de dire que t'aimais pas vu que tu es un joueur pro j'ai dit c'est n'importe quoi oui, mais j'ai dit je suis pas fan <rire> après <rire> le jeu, le jeu il, est, euh, il est pas fini donc euh, c'est aussi, euh, aussi ce qui fait que, ah, que c'est compliqué se... j'en peux plus d'entendre ça Ouais mais bon après je te dis pas, je te dis une réalité euh, non, mais dis oui, oui. Pas, euh... Pourquoi il n'est pas, pas, pas fini C'est une version 0.9 Qu'est-ce qui fait que le jeu n'est pas fini Parce qu'il y a trop il y a trop de. Il <rire> y, de... y a trop de. Il y a trop d'incohérences défensives euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai pas assez équilibré. J'ai vu sur Twitter qu'apparemment le système défensif était incroyable, qu'il ouais, qu était particulièrement tactique. Il y en a plein qui qu'il est mieux que c'est génial et que. C'est les goûts mmh. et les couleurs vous savez c'est il ouais. y a des gens il des gens qui aiment le jeu hein, qui aiment le jeu aujourd'hui Bien sûr bon, il y a et... Mais là on, là mais, là mais, on n'est euh... pas là pour dire voilà on n'est pas là pour souffler dans le sens du vent on n'est pas là pour dire pour essayer voilà c'est pas le but de l'émission les gars s'il y en a qui nous aiment pas c'est pas mais nous on est là pour donner notre avis Cam euh, euh, s'il a dit qu'il n'est pas fan du jeu, voilà. Après, eh bien, euh, il est, si as des, quand même des bons côtés à, à, à, de, des bons côtés du jeu et les mauvais côtés du jeu, voilà. Je pense que c'est plus intéressant que de dire, moi j'aime, moi j'aime pas. Tu vois. Il y a un truc qui est différent, c'est que moi aussi je suis joueur pro sur le jeu et, euh, et je voulais juste rajouter un truc par rapport à ça, c'est que moi je vais chercher le plaisir là où je peux le chercher. C'est-à-dire que là, euh, il y a des phases dans le jeu que j'apprécie faire parce que euh, ça m'apporte un peu de plaisir. Le mmh. plaisir quand je joue Et moi c'est ce, ce que je vais rechercher si, si vous me dites par exemple le 21 Moi il y a des choses qui dans le 21 me faisaient craquer euh, énormément Mais il y avait des choses euh, Mais je cherchais quand même mon plaisir C'est à dire le plaisir dans ma phase comment je, construisais mes, comment je construis mes actions Pour essayer de marquer Et, euh, et ça c'est des choses qui, euh, qui sont encore un peu présentes Donc euh, si vraiment j'aimais pas du tout le jeu J'aurais pas, pas joué à ce jeu tu vois mais euh, bon après je suis pas fan je suis pas fan non plus à, à 100% parce que je pense que le jeu euh, euh, il n'est pas encore euh, comme je le disais tout à l'heure il n'est pas encore abouti dans la mesure où euh, défensivement en fait euh, le problème il n'est pas tant euh, dans le fait que le système défensif est changé bon il peut on a le droit ils ont le droit de faire un système ouais. défensif qui change qui on évolue d'accord bah si, mais le problème c'est que là en l'état il n'est pas il est pas du tout prêt il est buggé euh, le jeu il n'est pas euh, il est moment assez simpliste dans la mesure où euh, on n'a que cinq formations qui sont prédéfinies et ça c'est un, un grand problème euh, le système de pressing euh, le pressing carré euh, qui est qui est plus présent on sait pas trop pourquoi euh, encore une fois ça fait partie du côté simpliste et non simple euh, la nuance est importante entre les deux et euh, et, et ça fait que euh, le jeu a une a une marge de progression est-ce que tu trouves pour autant, justement je rebondis sur Pedrito, euh, là c'est est l'interrogatoire, est-ce que tu trouves toi pour autant que le jeu il est plus manuel Parce que moi je trouve pas que défensivement ce soit plus mais, manuel. Mais de toute que... façon en Fuma, la défense c'était exactement ouais, la même chose que oui. en auto, ça veut rien dire. C'est en attaque que le Fuma avait parce vraiment que par une, exemple, une différence avec la sécurité. Vraiment là, je, je dis sans... De, autant des fois je troll et je dis des trucs exprès pour euh, faire réagir. Mais autant là, euh, quand on me dit ouais, « c'est plus manuel en défense », je me dis « mais comment ça peut être plus manuel alors que tu contrôles qu'un seul joueur sur toute ta bah, défense et que le reste, c'est que l'IA qui, qui gère ?» Défensivement, le fuma, ça ne change rien. C'est vrai que moi, je, je confirme à 100% que c'est plus manuel. Mais le problème, en fait, c'est que l'exploitation, le, le manuel, il est, euh, est aujourd'hui euh, mal pensé. Ça veut dire qu'il y a des zones euh, euh, en manuel qui sont, en fait, pour nous, quand on joue, qui sont inaccessibles. Ça veut dire, par exemple... Si la défense, elle est, elle est manuelle, je veux bien Je veux bien, il faut dans un premier temps Que les curseurs, par exemple avec le stick droit On puisse les changer de manière plus rapide Plus réactive, pour qu'on puisse Vraiment euh, euh, couper Les lignes de passe plus rapidement Et il euh, y a un truc aussi, c'est que la ligne défensive Parfois, elle va, elle va avoir tendance à descendre Énormément, et quand tu sélectionnes en fait Le, le défenseur central pour revenir Sur l'avant-centre, parce que le défenseur ne marque Plus euh, l'asset Il bah y, y a genre un décalage de 2 secondes Le temps que le joueur ouais. se retourne, qu'il aille au marquage du joueur et là le mec a juste le temps de faire une passe se tourner tirer il y a but et ça tu peux être le joueur que tu veux le champion que tu veux à moins d'avoir 5 secondes d'avance euh, et c'est très difficile parce que tu as aussi le joueur euh, le porteur du ballon qu'il faut presser bref il y a des en fait il y a des moments qui sont défensivement euh, pas aboutis et, euh, et je sais pas, c'est dû. Bien sûr, c'est dû au fait que le. Tu veux le dire qu'il y a des est, moments. Lourd. Quoi que tu fasses, tu peux rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments. Exactement, exactement. Il y a des moments, tu peux, tu peux rien faire. Dernière petite question. Après, les copains, on reprend notre débat. Mais je pense que voilà, on est tous d'accord. C'est super intéressant. Euh, Est-ce que. Moi, j'ai peur que. Euh, bah, D'ailleurs, toi, euh, tu, vas, tu vas nous dire, parce que toi, tu as l'expérience. Vous faites des matchs entre pros. C'est-à-dire que vous, vous faites des matchs. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de buts pendant les matchs parce que moi j'ai peur que les matchs ça soit des, des 8 8 des 7 7 vu que la défense elle est quand même compliquée. Euh comment bah, ça marche pas comment ça va par rapport à ça est ce que je me trompe ça va, ça, ça va dépendre ça va dépendre des matchs mais ouais, globalement globalement euh, il peut y avoir des vrais scores mais comme comme il y avait des vrais ouais, scores en fait euh, sur le sur le 21 c'est pour ça que je, je sais pas trop je sais pas trop par rapport à cette question ah, parce problème, que on a... si ouais. par rapport à ça excuse moi juge rebondis en fait au niveau joueur pro c'est difficile parce que il y avait notamment tu vois un screen de l'autre fille avec <rire> ses 200 matchs et une moyenne de 7 buts par match et en vrai l'autre fille il est totalement capable même sur les anciens peuvent ah, il a oui. déjà eu des scores similaires du coup en fait c'est pour ça qu'il faut savoir où placer à chaque fois les tu vois les choses entre pros c est c est pas pas tu te rends compte ce que c'est cette but par match gros non mais ce qui veut dire c'est contre un mec lambda même toi euh, ou ouais. non mais où, oui oui bien, de bien faire sûr mais euh, mais bah et ben bah, bah, bah, tu vois pros, non regarde en train de donner le meilleur quand même rare qu'il y ait autant de buts ah bon. il, peut y avoir, il peut y avoir des gros scores, même entre même entre bons joueurs. Hein. Non, il peut mais y avoir bien des sûr. Des scores, mais... des 4, des 5, des 6-0. Et genre, le match d'après toi, tu lui mets 6-0. Mais ça, c'est genre. Il euh, y a aussi une part de, de script. Ah En de... termes ta moyenne sur MyClub l'année dernière, en but marqué, je crois que tu étais aux alentours de 4. 6 six tu vois quand même gros gros non, non, non. voilà ouais. <rire> le délire les joueurs pro sortent en 5 ans autre chose tu vois c'est pour ça qu'il faut lui en c'était juste ça que je voulais oui bien sûr à et, et à... dernière chose Dern... non en oh, j'ai encore une dernière chose mais il euh, euh, y a plein de mecs qui kiffent eFootball football et... et bien leur en face il hein, n'y a pas de souci mais qui disent que euh, ouais, PES, euh, il était grave scripté et tout ce qui, ce qui veut dire que pour eux eFootball football est beaucoup moins scripté Qu'est-ce que t'en en penses, toi, par rapport à ça Est-ce que tu le trouves beaucoup scripté, pas beaucoup scripté oh, C'est pareil, hein, c'est pareil. Voilà, Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pareil parce que le jeu, il est euh, il est toujours aussi… Euh, tu as toujours ce délire de, de temps, temps, fort, fort, temps fort, temps, temps faible. faible. Euh, euh, le, là il est juste, il y, y, y a une version modifiée, ça veut dire que par exemple, vu que là aujourd'hui pour défendre on utilise par moment, enfin les gens ils utilisent X mais moi j'utilise carré mais c'est le, le bouton contenir, contenir. qu'ils ont ajouté pour contenir, pour genre par moment bloquer les angles de passe et contenir en défense aussi, euh, et bah, des fois ça va passer entre les jambes, le mec va faire une passe, tu vas, tu vas utiliser le bouton contenir mais ça va passer entre tes jambes mmh. et derrière on disait quoi, genre il y a un match qui se jouait, il y avait ça qui se passait, on disait ah tu vas prendre ton but. Et, <rire> et, et qu'est-ce qui se passe Genre deux secondes après, tu prends le but. Mais c'est véridique, hein c'est genre deux secondes après, tu vas prendre le but. Et quand il y a des phases comme ça, par moments, bah, tu te dis, euh, dis que malheureusement, euh, le script, il est, il est toujours euh, présent. Euh, après, le, le problème du, euh, du script, c'est que aujourd'hui le jeu là, il n'est pas fini. Donc du coup, un ouais. jeu pas fini. Plus le script a l'impression ce ce que c'est encore pire par moment que ce qui se passait l'année dernière. Plus en tout bugs. cas, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Hmm. À, à niveau, à niveau égal, bien sûr, avec entre des joueurs euh, de niveau, enfin, euh, égal. Trop oui. De bonjour, on va dire. Et comme Monsieur Quinton euh, ouais, le souligne ouais, très justement, très euh, là en plus on n'est pas dans le mode euh, MyClub fut Creative Team tout Après, il y en avait aussi en division en ligne. Hein. Ouais, en mais beaucoup il si y en, en avait quand même. En ligne, mais ça se ressentait un peu moins, on va dire. Ouais. Bon, on revient les gars à notre sujet de débat parce que le sujet c'était pas non. ça. Merci, comme c'était très intéressant. Il y a une rumeur et si on vous en parle c'est parce que c'est une rumeur qui pour moi est très très très crédible qui dit que euh, Konami travaillerait, aurait re retravaillé sur eFootball. En réimplémentant beaucoup d'éléments de ps 21 et notamment au niveau du gameplay, déjà première chose par rapport à ça, est-ce que vous êtes pour ou contre cool, Juste un mot, pour ou contre et après en débat euh, Pour ou contre PES21 spécifiquement bah, retour à, ouais, Le retour à l'ADN PES, PES21 euh, euh... dans eFootball. Ouais je vais dire, mais oui non on va on va oh, débattre. Ouais. Une réponse. Allez, ah, une réponse. réponse. C'est c'est noir, c'est binaire Attends, la écoute, vie. Écoute, écoute, je vais je vais dire non et après on va apporter l'éliance, tu vois. Ah non, je vais dire oui, excuse-moi, ah. retour. Ouais il m'embrouille. <rire> ouais, il... oh, je... Ah il m'embrouille. Non non non, on va dire oui. Il là. kiffe le 22 en fait, lui on se <rire> <en> fait <rire> <il joue> de <rire> de Non, des fois je joue pas, la dernière fois j'ai dû jouer pour faire quelques tests, tu vois, ça vomit, je crois, non Enfin bref, on n'est pas pour parler de ça. Euh, Kams, pour ou contre euh, je, vais, je vais être nuancé. Je suis obligé d'être oh. nuancé, je ne peux pas oh. dire. Oh, oh, non, non c'est pas possible. C'est pas cette langue de bois là Je ne peux pas dire. dire c'est comme ça qu'on en fait, vous éduque à Manchester. Nous à Monaco, <rire> nous, nous, à Monaco yes, on a des but vrais. C'est euh, compliqué. <rire> je ne peux pas. Je, je suis ni. Une... Plus... Alors, plutôt pour ou plutôt contre pas... Allez. Je suis plus... je suis plutôt pour ramener euh, okay. des éléments du 21 parce que ça me dérange okay. pas que le jeu le jeu change mais il y a trop de trucs qui sont okay. bizarres Poulain au oh, moi je suis complètement pour hein. complètement okay. pour alors ça veut pas dire refaire le même jeu mais mais revenir à la DNPES, largement bien sûr c'est quoi la question c'est revenir à la DNPES bah... parce que PES, objectivement bah... euh, moi je vais lâcher euh, je vais lâcher un truc oh. euh, le 22 mmh. Des, dans, le, dans la substance moelle, ça reste du ps Ah oui, bah oui. oui voilà, ah bon, non, mais bien oui, oui, oui. sûr. Avec des trucs enlevés, avec des trucs la substance moelle. Bah, ah. Dans la substance moelle... Euh, ouais, non, pas mal. Pas mal. Mais, non, mais parce que... Les, moi, bien les, la les, appels, les appels des joueurs, les timings de passe ah, mais Oui, oui, bien sûr. Euh, en ah. fait, vraiment, pour moi, c'est vraiment la défense et le manque de réactivité, la lourdeur par moment, ah. qui a changé tout On le... Tout le, le package. La façon de, voilà, tout le package, la façon de jouer, plus, le fait que tu puisses courir sur 50 mètres pour mettre des buts. Frère, plus les trop. petits changements à deux touches avec le, euh, le, le carré-croix qui a changé qui fait que ça perturbe quand pas même pas. un petit peu. Et, et, ça, moi, j'avoue, je, je, je suis d'accord avec Kid aussi. Hein. Pour moi, l'appellation PES, elle est mythique il faut la reprendre. Oh, non, mais ça, je pense les mecs, il faut faire un deuil, hein, ça c'est mort. Hein. Ouais, je pense aussi, mais pour moi, euh, pour moi en fait, l'e-football, c'est très connoté échec. Ah oui, Jalil, attends, Jalil, moins bugué le 21 que le 20, mais largement, parce que le 20, il était oui, très bugué ça. au niveau des contacts physiques. Hein. Euh, alors justement, vu qu'on est quand même tous plutôt… Et toi Ah bah, pff, mais moi, pour, à 2000%, ah, <rire> s'il vous plaît, euh, tu oses me poser la question ah, mais attention parce que la question je suis d'accord avec Hamcito hein, PS22 enfin eFootball football c'est pas un nouveau jeu de foot comme tout le monde veut bien le dire oui nouvelle, bah, appellation, nouvelle bah appellation non, ah, non appellation. je pense que personne ne, ne dit que c'est un nouveau jeu bah non, si parce, parce que, que, que on trouve... nous... non non mais attendez les gars ça c'est on... tu dis ça mais tout le monde nous dit bah si il faudra apprendre à jouer vous, vous aimez pas parce ouais. que vous avez pas après à jouer non mais ça mais après ouais, ça c'est un argumentaire regarde, particulier regarde mais, tu... mais on Reg... sait tout le monde sait que le jeu c'est la même base regarde ce qu'il dit monsieur Quinton Konami l'a vendu comme ça Certes, oui, mais oui, en mais même ça, temps, c est, c est les mécanismes, on, on a de la communication, on a la volonté de changer. Et au début, les gars, rappelez-vous, moi, j'étais plutôt pour changer le nom. Parce Bien que sûr. PES, okay, il y a nostalgique, Mardi débat l'année les... dernière. Je disais, un mec d'or, Bah oui, c'est connoté. C'est connoté, euh, connoté, euh, connoté un peu militaire. team un voilà. boomer, tout ce que Alors que vois. maintenant, eFootball, c'est connoté bug. Ouais, c'est connoté catastrophe. Voilà, ouais. Après, préfère les boomer les... que catastrophe pour les le coup. PES 22. Le truc, c'est on connaît même les gestes techniques, tu vois, les mécaniques, tu sais, de jeu. On voit que c'est du PES. On n'est pas, tu testes e-football, tu te dis pas, ouais, euh, ça ressemble à du FIFA ou quoi. Non, tu sais que c'est la continuité. Ah oui. de Alors, PES, mais avec énormément de parasites, justement. Ouais, voilà, parce que ouais, moi, par trop, exemple, beaucoup. je veux pas un autre season update. Ça, moi, c'est bon. C'est bon, déjà, il y en a plein qui m'ont dit, pourquoi ne tu joues plus, plus au 21 hein. Le 21, je l'ai assez euh, poncé comme ça, je ne peux plus mmh. le voir non plus. Mais alors, qu'est-ce que vous euh, aimeriez Alors, moi, je vais commencer. Moi, j'aimerais le retour du, du deuxième, euh, d'appeler un deuxième joueur, sans que ce soit aussi... Parce que ça, j'entends ceux qui disent ça, et ils ont raison. C'est vrai que euh, c'était très chité, tu faisais carré-croix et tu avais deux joueurs qui fonçaient sur le porteur du ballon. Voilà, mais le retour du deuxième joueur, le changement manuel obligé, moins de lourdeur. Moins de lourdeur, moins de lourdeur, s'il vous plaît. Le fait que, comme tu l'as dit, Cam, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas la possibilité de traverser le terrain en courant avec des joueurs. D'ailleurs, petit aparté, mais euh, on voit en ce moment des images de skill et tout euh, avec des buts. En fait, les mecs, ils ont même pas besoin de faire des skills. Ils pourraient mettre exactement les mêmes buts en faisant des tout droits, parce que euh, voilà. voilà ouais. Ça, c'est mon deux avis. Bons joueurs, entre deux bons joueurs, le skill est quand même intéressant. On a besoin, on a besoin d'avoir. Euh, oui. Du skill. Carré-Croix, quelques doubles contacts, des rateux, entre bons joueurs. Après, ouais, contre euh, quelqu'un qui ne sait pas trop jouer au jeu, c'est vrai que ça sert à pas grand-chose. Ensuite, euh, eh ben, tiens, vas-y, Cam. Toi, que... Toi, du coup, vu que tu étais plutôt pour le retour à PS21, qu'est-ce que, que tu aimerais Dites-nous dans le chat, les ouais. gars, en fait, ce ouais. que vous aimeriez garder peut-être, enfin les choses ouais. positives de PS21, eFootball, quoi conserver, quoi jeter, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Ah oui, et puis j'ai pas dit, bien sûr, les tactiques. Parce que là, les tactiques d'un jeu mobile... Euh... D'un jeu mobile basique, ça, c'est pas possible. Alors, toi, Cam, ça, toi Je te suis déjà sur ce que tu disais par rapport euh, euh, à la lourdeur qu'on euh, qu ressente quand même. Parce que moi, ce que j'aimais bien aussi dans le 21, je disais beaucoup ça c'était qu'avec le stick gauche, en fait, j'avais vraiment l'impression que quand je gérais le joueur avec mon stick gauche, c'était un prolongement de mon doigt. T'as vu ouais. J'aimais beaucoup le, ça dans le mouvement de, de mes joueurs. Et je trouvais ça euh, top. Et je le retrouve un peu moins, malheureusement, euh, dans le. Dans le 22, donc j'aimerais peut-être un peu euh, revenir euh, un, un peu plus à ça, qu'on s'en rapproche un peu plus. Et après, euh, pour moi, le, le gros chantier, ça va être, euh, je pense, la, la, la défense. Parce que, euh, comme tu dis, le, le, le, le pressing carré, en fait, mm. pour amener un deuxième jeu au pressing, parce que j'ai vu des matchs, euh, aujourd'hui, si un mec, il va te faire tourner, franchement, il mène un zéro, il peut te faire tourner. On l'a dit normal, avec Iman. On normal, normal, t'as vu parce que c'est trop en fait c'est trop trop trop trop trop compliqué de, de, de presser correctement en fait et l'apport du, du deuxième joueur mais en fait c'est comme dans la vraie vie quand euh, je sais pas moi quand un attaquant il presse et bah, tu vas avoir les deux ailiers ils vont venir ils vont bah presser oui. pour, aussi, les lignes de passe ce qui est logique mais là dans les footballs par moment tu pas as pas ça même si, même si je suis en contre rapide des fois il n'y a pas ça et du coup je pense que peut-être avec euh... il l'a dit je crois il y a eu un commentaire là-dessus genre euh... Des... Le retour des tactiques en fait euh, d'un jeu plus approfondi comme comme il l'était ouais, oui. le passé et, euh, et défensivement, bien sûr, euh, le stick droit, le stick droit qui soit ouais, pas centralisé en fait sur le ballon, ouais, mais sur le joueur, qu'on puisse sélectionner les joueurs, les joueurs qu'on veut et qui est une réactivité, euh, qui est une réactivité bien plus, bien plus prononcée. Et, euh, et bien sûr, euh, bien sûr, là, que la ligne défensive parfois elle parte pas en parte pas en sucette. Euh... Enfin, ce... En fait, le système défensif, pour moi, même s'ils veulent garder le même, il doit être amélioré de ouf. Ça ne me dérange pas de, de garder le L2, euh, le L2 là, euh, même si bon, pour le moment, il n'est pas encore abouti à bout ouais, de chasse. D'ailleurs, ils l'ont grave nerfé. Hein, à la sortie du jeu, c'était euh, un plaquage et là, c'est une pichenette. Ouais, au début, ouais, début euh, c'était ouf et après, ils l'ont nerfé. Mais même aujourd'hui, je ne le trouve pas euh, parfait. en fait. Euh, ah, c'est intéressant le... ce que dit le footballeur. Le jeu est fait pour MyClub avec des coachs ayant chacun leur tactique. C'est vrai que c'est pas quoi. Cool. Ah ouais. Ouais, ouais j'avoue, cool. j'avoue. Et c'est cool. de enfin, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage qu'on puisse pas avoir notre notre tactique en place quoi. Bah oui, oui, oui Pourquoi oui. pourquoi le fait que dans MyClub les coachs et leurs tactiques ça empêche d'avoir un menu bien foutu pour faire les matchs. Ah non, matchs, euh... on parle juste des tactiques, juste des tu sais qu que 4 syntaxes, 5... qu il y a que 5 tactiques là euh... Euh... et si, il a raison parce qu'en fait dans MyClub tu tu pouvais pas faire tes tactiques manuelles donc tu faisais euh... Tu étais obligé de t'adapter à ton coach. Tu avais juste les, ouais. euh, les tactiques euh, approfondies là. J'ai mangé le nom, mmh. mais, euh, mais c'est ouais. tout. Moi, bon, toi, tiens, il ouais, y a, y a, y a M. M. Quinton. Ouais, pardon. Ouais. non, vas-y, vas-y. Non, j'ai juste qu'il y a <rire> M. Quinton qui, euh, qui évoque. Qui, qui enfin, évoque, euh, euh, c'est. Ouais, les courses. courses. Ouais. Non, non, euh, pressing coéquipier. Ah. Euh, euh, le curseur manuel, oui, les ouais. tactiques. Ouais. Le, le poids des joueurs. De pes PS21 corriger les bugs et supprimer le L2 ouais après après supprimer le euh, supprimer le L2 ça dépendra parce que moi dans ma tête je me dis vraiment euh, oh le ça L2 c'était une bonne de, idée hein. ouais ça me dérange pas de conserver en fait euh, des éléments aussi du 22 parce que c'est ce qui est dit c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qu'ils ce qui nous disent ils nous disent qu'il y aura du 21 mais il y aura aussi du 22. en fait le problème si c'est que le jeu là il y a beaucoup de monde qui fait un rejet moi le premier hein. Et du coup, c'est compliqué des fois de réussir à se dire qu'il y a quand même des bonnes choses. Moi, par exemple, le L2, quand ça a été annoncé, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et, et, et une et la protection de balle aussi mais quand tu as que tu as vu que la, le mec il, il fonçait sur l'autre il l'envoyait valdinguer la protection de balle il, il faisait un truc avec son boule il, non, était... ça ça c'était pas de chaisement mon dieu il zouké ouais la, il zookait. il mettait son son gros boule en arrière ça patché, là ça, je pas, non on dirait qu'il voulait twerker l'attaquant ouais, toujours tu peux toujours elle euh... enfin, de ouais, mais euh... le l2 genre le mec il est comme tu vois il c'est ouais, des trucs bizarre, bizarres <rire> Je du genre du quand tu sur le L2 Ouais, que toi ouais, t'as as le ballon quand t'appuies sur L2, le L2. L'animation, elle était horrible de ouf comme sitôt. Moi, c fait honnêtement, ça fait pas mal de semaines que j'ai pas touché le jeu. J'ai vite fait tester pour. Euh, pour <rire> C'est ça qui. De... Lucas ouais, le... Boost en mode twerk. <rire> ouais, c'était trop chelou, tu vois. Il était comme ça, il bougeait, c'était bizarre. Ouais, bon. Izuk <rire> <zoupait> Ball, Ah, vous êtes bon. pas mal qu'on brasse, frérot. Ouais, bon. Moi, moi, titre personnel, Luthor, PES 21, 2021 c'est pas c'est vraiment pas mes PES préférés ah mais moi non plus attention il euh, y avait des trucs bons des trucs moins bons mais c'est vrai que si on me dit euh, revenir à... après on est quand même dans du pes dans il e football du coup faut un peu nuancer bah, bah, moi, je... attends attends euh, PS 2021 ouais. tu dis ça mais t'y jouais bah, en vrai j'y jouais mais justement je arrête on y jouait même éléments, ensemble en fait. On y jouait. Ouais, non, mais là, on y, y joue... jouais... Est-ce que, mais... est que tu joues à eFootball Est-ce que tu m'appelles Vas-y, viens, on se fait un match cet après-midi. Jamais. Non, en fait, là, le jeu, pour moi, je ne joue pas un jeu qui, ah, encore une fois, c'est mon opinion, est... est très loin d'être fini et abouti. C'est pour ça que je n'y joue pas. J'y jouerai probablement quand il mmh, y aura la même Je ne suis, suis pas d'accord. Tu y joues pas parce que tu n'aimes pas. Bah, Ce n'est pas oui, parce qu'il n'est pas fini. S'il n'était pas fini, mais qu'il y, y avait des qu choses pas... qui te plaisaient, tu jouerais, je pense. En vrai, en vrai. Ça va ensemble Ali, c'est-à-dire que pour moi, vraiment, je trouve qu'il y a tellement de parasites, tellement de poussière, tu vois, sur un truc qui, je pense, de base, est pas mal. En termes, par exemple, tu vois, d'animation, de gestes techniques, voilà. je sais qu'ils ont voulu faire quelques trucs assez cool, j'ai testé hein, le jeu, j'ai essayé de le retourner, notamment avec Dembélé, tu vois. Il euh, y a des trucs qui sont sympas, tu vois, dans l'idée, mais le jeu, en fait, même visuellement me pique les yeux mais ça c'est pas parce que c'est pas fini ça c'est pas parce que c'est pas fini mais ça c'est quand tu dis j'y joue pas parce qu'il n'est pas fini en fait tu dis j'y joue pas parce que mais c'est lié à l'IWAS si c'est déjà après tu sur les mots entre guillemets mais c'est non parce que pas fini ça veut dire il manquerait quelques détails là c'est quand même des gros trucs du jeu mon ami c'est comme si je te dis je sais pas moi tu peux je te, je sais pas, tu, tu me vois un sandwich au thon, il n'y a pas de thon, il n'y a que de la salade, je ne peux pas, tu vois, faire un thon. je te demande un sandwich au thon, il n'est pas complet, tu vois, tu ajoutes le thon, à mon avis il est bien, tu vois, parce que le pain est propre, bref, je ah bon pas dans un, autre dans autre un truc à... mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir selon moi dans eFootball, et, euh, et voilà, bon, après, PES21. Je... Moi, que... je pense que PES21 est plus proche d'un très bon jeu de foot Ouah, Largement, s'il de... vous plaît. Euh, ouais, donc voilà, je disais qu'en fait, il y avait la lourdeur des joueurs. Ça, c'est un truc que tu peux améliorer. Il euh, y avait... Euh... Moi, il y a un truc que je kifferais pour rendre le truc peut-être un peu plus simulation. C'est genre, par exemple, les frappes, les rendre un peu moins automatisées puisqu'on sait qu'il y a des angles. Ouais. Tu sais que ça rentre tout le temps. Mais tu vois, peut-être euh, bah, se rapprocher un peu du fuma au niveau de l'orientation, typiquement du stick. Mais tu vois, c'est plein de petits trucs que tu peux... Ajouter à PES21 pour l'améliorer, mais je pense que pour moi, eFootball, il part de beaucoup trop ouais, loin. Je suis d'accord avec toi. Et que c'est merveilleux pour moi le retour à une base PES, mais par contre, il va falloir bosser. Pour moi, tu as, as, as 10 trucs à rajouter à PES21 pour que ce soit un voilà. très très bon jeu et tu en as 70 pour eFootball. Ah Après, ça ne veut pas ouf. dire qu'eFootball, ça ne deviendra pas un bon jeu. Mais j'espère oui, qu qu'ils ont beaucoup en, travaillé. je vais te les gars, honnêtement, je le dis depuis des années, je vais faire le perroquet. Ça fait des années que PES a les ingrédients ultimes oui. pour faire la meilleure oui. recette de jeu de football ever. Sauf qu'à chaque fois, les différents éléments ne sont pas agencés bien comme il faut. Et à la fin, ton repas, il est claqué. Tu avais des aliments premium. Ah, <rire> Non, mais vraiment, à la fin, frérot, euh, moi, c'est ça. Même là, il e football j'en suis sûr qu'on trouve des similitudes avec qui e football et PES, les gars, on est tous d'accord sur ça. Bah oui. Mais ah bah, dès, dès la, la sortie la du même, jeu, hein. tout le monde l'a dit. Voilà, hein, les corners, la, la les, les mêmes. Et... En fait, le, je, je je, le, le jeu, en fait, visuellement, le jeu au niveau des mécaniques, de la lourdeur, des animations. En plus de ça, tu oses changer le carré croix, tu oses enlever le pressing carré, le changement manuel, ça fait beaucoup trop pour mon non, petit cœur. Voilà, pour moi, ils ont pris PS21 et ils l'ont cassé. Tiens, et ils ont dit voilà, c'est ça votre nouveau jeu. Au niveau du visuel, est-ce que vous y croyez Du coup, hein, vu que bah là, il y a quand même de grosses rumeurs comme quoi ils retravaillent vraiment sur le jeu en profondeur. Mmh. Est-ce que vous croyez qu'il y a aussi un changement au niveau de cette DA dégueulasse, le jaune et le bleu elle est ignoble. Oh, c est c est ignoble. Je... Franchement, oh, est moi, j'espère. Moi, je trouve que changer, changer ça serait euh, positif. On ouais, va bah, changer où, pour euh... ça. Non, mais genre, non. Euh, parce que dans la mesure où, genre, en fait, euh, on, on va la aussi musique, associer <rire> le démarrage du e football à cette couleur, tu vois. Bah, en oui. terme de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a du marketing sensoriel, mais marketing visuel peut-être, tu vois. Non, mais autant, il et... autant y a des mecs qui aiment le jeu, et changer, qui le défendent. Autant, j'ai mais... trouvé personne qui arrive à défendre ces couleurs c'est impossible, déjà que c'était pas ouf avant, je te promets, PES 2021, qu'est-ce que je vous dis à chaque fois Genre, je regarde par ma fenêtre au mois de novembre, il fait tout gris, j'allume PES pour me détendre, je vois les menus, ils sont tout gris, tu vois, je suis dégoûté. <rire> Là, eFootball, on, on a passé un cap de ouf au niveau de. J'allais dire de la dégueulasse... Enfin, pour moi, il n'y a pas de mots, en fait. Là, non, c'est je... ignoble. C'est de la non, pire DA que j'ai jamais vue dans un voir, jeu vidéo. Vrai, vraiment. On, va, on va parler de l'avenir, j'espère. C'est vrai, on dit souvent que ce n'est pas bien de changer toute l'ADN, de la marque, l'identité visuelle, la direction artistique. Non Oublie tout ça. Change-moi ça, ça donnera pour moi des signaux vraiment positifs, tu vois. Ah, bon Intéressant, mais ce n'est pas fini. Hein. On n'en a pas fini avec cette e, -e parce que... Euh... Oh, on a plein de petits trucs à traiter assez intéressants. Il y a encore des, des rumeurs. Moi, j'aime bien parler des rumeurs. Au moins, on, on parle du jeu. Hein. Sinon, on n'en parle plus. Euh, alors, la première chose, c'est que bien sûr, le printemps arrive dans euh, pile un mois, je crois d'ailleurs. Parce qu'on est, est le 22. Donc, ouais, ça arrive dans pile un mois. On est presque tous d'accord pour dire que dans un mois, on n'aura pas il euh, e football euh, de, de sortie, malheureusement. Enfin, je pense, à moins qu'il y en ait un de vous là qui me dise Bah, si, moi, j'y crois que euh, personne personne réagit c'est quoi c'est quoi bah dans un mois, dans un mois pile c'est le début du printemps ils nous ont dit que le, la version 1 sortira au printemps potentiellement ouais. on peut on peut attendre on peut y croire ah ouais, ouais. Donc, on euh... peut y croire on peut y croire il y a eu des autres donc d'autres petites rumeurs euh, une petite rumeur de Renan donc qui nous parle un petit peu de cette rumeur alors moi, cette bon, rumeur. rumeur je... euh, tu connais, hein, quand c'est Renan, rumeur, ça se transforme ouais. limite en news. Hein. C'est assez affolant à chaque fois. Moi, j'arrive pas encore à, à comprendre que certains de la commune euh, ne croient pas aux rumeurs. Alors que toutes les rumeurs qui ont été annoncées, elles étaient vraies. Toutes ouais, les c'est euh, les... 96% 90... de. Ah oui, ça dépend des de... sourds, bien sûr. Mais surtout que moi, en général, j'essaye. De... Je recoupe les sources de Renan avec d'autres sources, tu vois, d'autres sources que j'ai moi. Et, et quand, les, quand on me dit les mêmes infos, bah c'est très. Et celle-là, bah alors celle-là, celle-là, je sais pas. Mais on nous parle d'une mise à jour qui arriverait mi-avril. Euh, et ce délai serait plus long sur le fait que, voilà, ce serait un hybride de mécanismes et d'éléments de PS21. Donc là, il ne nous parle pas que du gra que du gameplay. Hein. On nous parle de mécanismes et d'éléments. Donc... Euh, Ouais. Après, tu as, as juste Taria Ulti qui nous dit, là, c'est des rumeurs de showbiz. Et c'est Renan qui a repris, tu vois, le, le truc de... Oui, mais ouais, il l'aurait pas repris si c'était des Konami. Exactement. Parce que Renan, il, que Renan, il a des infos de Konami directement... Euh... En Amérique du Sud, on en est sûr et certain. Moi, tu sais ça. Bon, on en est sûr. C'est, tout... il a, il a des infos. En fait, ah, après, il... c'est vrai que quand il dit quelque chose, voilà, il te sort ouais, une ouais, info. Hein. Ah, tu sais, quand même, depuis des années. Hein. Franchement, il te sort une, ça, une vrai info, vrai. elle est vraie. Ouais, pas... Et quand toi, des fois, tu vas interroger, euh, tu vas interroger d'autres sources, on te dit bah oui, comment tu sais et tout. Et euh... comme l'agent, là, comment il s'appelle l'agent, euh, l'agent de foot là, quand il donne des infos un peu, un peu avant, je sais plus comment il, bon, il s'appelle sur, sur Romano. Non ah la lune. Ah oui, oui, c'est le Fabrizio euh... Romano de PS lui. Ah ouais, c'est <rire> complètement ça, c'est bien trouvé. <rire> ah oui, du rendu après que qu'il ait des méthodes euh, bonnes ouais. ou mauvaises ça après, je sais pas, mais ce que je dis c'est que euh, en général, c'est les rumeurs et en ce moment euh, elles sont avérées toutes vraies. Il y a une autre rumeur, alors celle-là, tu vois, euh, autant la première, voilà, autant celle-là beaucoup moins sûre, bah c'est Chobby justement euh, l'espagnol le, qui nous dit que demain il euh, y aurait des, aura des informations sur Creative Team et le 1.0 Avec des choses qu'on va aimer et des choses qu'on va pas aimer Bon bah ça c par contre ça c'est bon, c'est facile à dire Après si demain effectivement on a des infos Ça veut dire que le mec quand même il est, il est, il, est, il, est euh, il est renseigné Après dire on va être content et pas content Oui bah ça tu peux le dire pour tous les sujets de la Terre tu vois, tu peux... Comme les, les traders crypto monnaies Ça peut ouais. monter comme ça mais peut mais descendre ça, des gars. Voilà ça peut descendre quand même ouais, ah. Exactement <rire> Donc euh, <rire> mais ce de... mec on sait qui c'est, chemise euh, non. Non, hein, mmh. c'est un mec sorti je... de nulle part un en peu. Fait. On ne sait pas, mais après, euh... voilà. Hein. Une source qu'il l'exime très crédible, car elle avait déjà leak l'info du report de l'automne. Ouais, voilà, Pedrito, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mmh. exactement. Ok, du coup, ouais, ça donne un peu plus de crédit, quoi, au... à ce type de rumeur. Bah, en du fait, coup, là, la je rumeur... pense que... donc, ouais. la... ah oui, parce Réna que attends, je suis pas, je suis pas, pas allé au bout de cette rumeur. Le, le bout de cette rumeur dont j'entends parler depuis quelques jours, c'est que Creative Team serait repoussé à l'automne. Donc le jeu sortirait au printemps la version 1, mais que le mode creative team serait repoussé à l'automne. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux ça je pour l'instant oh. je... mais c'est une rumeur qui court. Euh, ce serait Regardez. pas forcément oh ouais. ce serait mais pas forcément incroyable, là, mais ce sera encore Je incroyable. découvre avec toi là je je connais... je savais même pas c'était quoi ce tweet là, je, le... je découvre avec toi là. Ah aujourd'hui un jeu c'est le mode creative du team Durant le mode c'est le 1er euh... Et... septembre. Il te il euh, est impossible, j'espère. Mais c'est des rumeurs que j'ai entendues. Mais ça, c'est pas des rumeurs où je peux dire Ouais, je suis presque sûr que c'est vrai machin. C'est une rumeur. <rire> voilà, c'est une rumeur. Non. Oh, non, je sais pas. Parce que si boge, je me dis si, bossent sur le développement du jeu, est-ce qu'ils ont le temps de bosser sur Creative Team, vu qu'ils sont en retard sur déjà le développement du jeu Peut-être qu'ils ont aussi pris du retard derrière sur Creative ah, Team. Ça, ouais. les de... si tu ne pas Creative Team, tu vas sortir quoi, frérot Ah bah ouais, je sais, je sais. Bah le jeu... Des non, des non mais le jeu quoi C'est comme... ça, hey, ça, ça, ça, je... ça, en fait. Je vais vous non, dire, cette... ah, ça ne suffit pas le... de mettre un but. Le trois jeu comme il est là, avec les lobbies et le gameplay, entre guillemets, fini. Voilà, ça pourrait être ça, les gars. Après, je dis pas... Mais clairement, c'est ça. Si on en croit cette rumeur-là, ça veut dire, en fait, ils vont ressortir le même mode avec les mêmes défis, euh, yes. sauf avec un gameplay un peu plus avancé, un gameplay retour à PS21. Mais qu'est-ce Qu que c'est que ça pas. Franchement, j'espère pas parce que parce qu'en plus, en plus euh, on, ils nous font gagner des GP, justement, pour le mode créatif. Bah oui, oui, ah oui, bah oui, oui. Ah, tu, tu vas être pas, milliardaire moi, en GP <rire> <l> euh... <rire> à la sortie du jeu, tu vas acheter qui tu veux L'autre truc, on n'en a pas parlé, c'était sur le sujet juste avant, mais l'autre rumeur dit aussi que le gameplay n'aurait presque plus rien à voir avec celui qu'on a actuellement. Donc après, ça, c'est pareil, on jugera. Euh... Ouais. Mais d'ailleurs, bah ça, ça, ça doit ça, inquiéter Kam, ça euh, euh, euh, c'est tous les joueurs professionnels qui commencent à s'habituer à un jeu ah, ils en sont peut-être pas fans, certains un peu plus fans, etc. Mais ça doit être quand même frustrant de se dire Attends, je vais me buter à un jeu pour avoir un niveau pro qui va peut-être pas être la même chose finalement. Bien sûr, bien sûr. Bah, t'en as, as conscience. Bah, oui, j'en ai conscience. Et, et ouais, justement, ouais. euh, j'en suis euh, un petit peu. Euh, on sait pas en fait, on sait plus où donner de la tête en fait avec toutes ces infos. On sait plus comment s'entraîner. Ouais. Qu'est-ce euh, bah, qu que je fais Je dois rallumer le 21 là Je dois jouer au 22 Ouais, tu ouais. vois. Ouais. Jusqu'aux ouais, dernières ouais. infos, euh, pour le moment, vas-y, je garde, je joue au 22, tu vois mais voilà c'est frustrant c'est frustrant c'est alors je sais pas s'il faut dire inquiétant faut dire quoi rassurant toutes ces rumeurs les gars que moi je serais plutôt du... je serais plutôt à être rassuré par ça je me dis au moins mmh. il se passe des choses au moins, il y a. Ah, par a... quoi, ouais. bah, bah, Non, mais. mais a, par, a, par, a... par les rumeurs. Mais non des Mais, mais ah, non, je non. peux finir ma phrase. Au moins, il y a un espoir que. Parce que moi, le jeu, comme il est né, ne me plaît pas. Donc, j'ai un espoir que le jeu, il me plaise à la finale. Tu vois Vraiment, ça dépend de comment est-ce que tu te places par rapport à eFootball 22 et eFootball 21. Si tu trouves que ces rumeurs sont rassurantes ou inquiétantes. Ouais, bah moi j'aime pas le 20, ouais, J'aime pas, pas, pas, pas du tout. Non, mais c'est pas je suis pas j'aime pas du tout. Ouais, t'aimes pas du tout. Ouais. Pour moi, plus il va changer, plus j'aurai de chance d'être heureux, tu vois. Après, par ah, mais contre, euh, c'est ce ça ce peut changer en pire encore. C'est ce que j'avais dit dans un tweet euh, que certains ont cru que j'attaquais. J'avais dit si le jeu change énormément et se rapproche du 21, euh, comment vont réagir ceux qui défendent le jeu actuellement Parce que s'ils adorent le jeu actuellement, moi j'ai peur que ces gens-là, bah du coup, ils ne l'aiment plus du tout. Parce ouais, que... Je ne suis pas certain, moi. Ah bah, si. Ces gens-là gens aimaient PES aussi. Hein. Bah ouais, en fait. Je ah, pense que c'est hein. des amoureux de PES. Ah et... non, pas tous. Il y en a qui détestaient PES 21 et qui adorent ah, le football. Ah si. Non, Impossible. Non. Mais non, non, parce que c'est des, des têtes qu'on connaissait pour la plupart ah, des bah, bas je sur te le te PES. Je te Donc c'est y y des a. mecs qui jouent à PES. Il y en a, je te dis, il y en a qui préfèrent Ils football largement à PES 21. Non, non, non, d'accord. Ils préfèrent Ils football ça c'est un fait. Par contre, c'était des gens qui aimaient beaucoup PES ou qui aimait, ou en tout cas c'était des joueurs PS, c'était pas des joueurs FIFA, c'était pas des joueurs euh, ouais. d'un autre jeu, tu vois, donc un retour en arrière, peut-être que ça va un peu les chagriner parce que justement, il y a des choses qui leur ont plus série football, mais je pense qu'ils sont aussi conscients qu'il y a plein de choses à améliorer sur e football et euh... <rire> ouais, mais ils avaient ah, 40% ouais. win. Ah mais il y a tout en fait, il <rire> y a tout à améliorer, mais de toute façon on a, on a dit bientôt le printemps, en vrai, il y a un truc qui est assez, assez inquiétant, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui le 22 février euh, le, les comptes, en termes de communication, on est tout le temps <coughs> dans, dans des rumeurs de Renan, de Cécarden, l'Argentin, je crois, euh, de certains mecs de la commu PES. Mais quand tu vas sur le Twitter eFootball, euh, e a que des eFootball avec des sondages, etc. Oh, C'est-à-dire sondages de leur sondage pas de, joueurs, de nouvelles moi. concrètement, les gars, parce que là, c'est la thématique, bientôt le printemps, concrètement, le printemps, c'est dans un mois. C'est quand C'est le 21, 22 mars. Mais ils n'ont pas dit début ou fin. Ouais. ouais. Mais je vais Tom dire que on approche, on n'a pas encore d'infos, on n'a pas de news, on n'a rien eu concernant e football Open, on n'a rien eu officiellement Oui, on n'a pas parlé de e football Pro, passer. Cam, ça a failli passer à ah, travers. Pro, pro ou Open, tu vois. Ouais, bah, open, à euh, mon avis... Euh, ouais. Alors, autant e football Pro, ça va forcément... Enfin, je pense que ça va arriver, parce que sinon, on n'aurait plus de joueurs pro. Euh, mais autant l'Open, j'y crois, crois pas une seconde. À mon avis, l'Open, cette année, euh, c'est mort. Ouais on va on va ouais, je, ça, sais hein. pas. je sais pas du tout encore pour le moment. On Toi t'as pas eu d'infos encore... Non, par à ça, malheureusement. C'est euh... quand même inquiétant ça par contre. Bah, en fait, tout va être drivé par le lancement euh, le lancement du jeu qui aura lieu en avril. C'est ça. Enfin, si c'est prévu en avril, ah, tu vois. Oh là, il nous a il nous a sorti une info là. Il nous a... Non, je dis qu'il est prévu <rire> en avril. J'ai pas dit qu'il va sortir en avril. Selon les rumeurs de Renan, euh, est prévu bien rattrapé, bien rattrapé. Et, et... Ouais, non, mais il, il, il a raison, quand même C'est-à-dire que là, en vrai, on est quoi Ouais, c est, le printemps approche. Il n'y a pas trop de nouvelles. Je vois dans le chat, ça parle un, un peu de l'e-football Open. Je pense que la préoccupation mauvais, première, hein. c'est l'Open cette l e année. C est, c est, cette ah, année, ah oui. c'est clairement de sortir un jeu qui est fini, qui est jouable et apprécié un minimum. Et vous vous pense, rendez compte on est re... d'où on est, on est... on revient à se dire, on veut juste un bon gameplay, alors que le gameplay, on l'avait, on demandait du contenu. On ouais, en est même ouais, oui, c'est ce que tu es, même... ah, oui, mais on en est même plus. Ouais, c'est ouf, ouais. franchement, c'est pour moi, c'est lunaire ce qui s'est passé. C'est ouais. du grand n'importe quoi. Alors, vous vous rendez compte, ça fait, ouais, ça fait deux ans qu'on attend un jeu. Je, je rebondis, je ouais, rebondis ça sur matrice, un message, ça matrice, cette situation, franchement, je trouve ça vraiment oh, oui. triste, triste. Je rebondis juste sur un message, on nous parlait, ouais. Euh... La rumeur comme quoi ils abandonneraient le, le jeu console et ils resteraient sur mobile. Alors, au, bah du coup, ça c'est un peu rassurant parce que ça on n'en entend plus parler. Moi j'y croyais fort à ça, je me dis ça arrivera certainement. Mais en tout cas, pour l'instant, on entend plus parler. On parle même plutôt d'une reséparation. Euh, donc après ça, je ne sais, ouais, sais pas pareil si c'est vrai ou pas. Mais on parle plutôt une, de reséparer. Euh, les mobiles et euh, et euh, en, en gardant le même jeu mais que ah, voilà ce serait la meilleure chose qui puisse arriver et ouais mais par contre on partir parle... un vrai jeu next gen enfin je sais pas ah, next -gen, jeu. euh, gen ça par contre euh, non pas. mais euh, si je pense que je pense que ça arrivera je pense que le Messi qu'on a vu dans le trailer il arrivera un jour. Peut-être dans 2 ans. Ah ouais, peut-être tu... dans 3 ans, peut-être dans mais il sera sur un il, il sera sur, il sera sur un retraite. poster dans, dans Mais il arrivera. Je il pense qu'il arrivera, dans marmouille au fin fond de Gobervilliers, ah ouais. bon, il <rire> se cache, il va sortir comme ça, obscure. coucou. Ah ouais. Alors, mais oui, mais on sait très bien que c'est faisable. Enfin, ils l'ont c'est pas un dessin, il va c'est faisable, ont... écoute. On modéliser donc. En ce moment, je joue à il arrivera un jour. Je joue à horizon, les personnages ils sont au moins aussi bien faits que, que voilà. les si qu'on a vu. Hein. Donc, donc ça arrivera un jour. Pour moi, il faut qu'ils arrêtent de, de partir sur leur délire de mobile. Sortez votre jeu ouais. mobile, il y a, y, a y a un public mobile, etc. Il y aura des youtubeurs et des streamers mobiles. Par contre, vrai. sur console, sortez un jeu console. Enfin, C'est tout. tout. Je, je, juste une chose, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais j'ai vu que c'était Konami qui recrutait en fait des, des développeurs. Ouais. Ouais. C est, c est, et et c'était quand ça il y a 15 jours. pourquoi il y a jours en fait Pourquoi pas avant Je veux dire. Euh... Bah attends, 15 avant, 15 avant, attend, attend, avant. avant, il y a eu les fêtes de fin d'année. Euh... Ouais. Il y a eu Nouvel An. Ah, Calme-toi. Voulez... En, en fait, mon avis, les gars, je pense que les gars étaient dans une strat Ils ont sorti. Regarde sur... One Piece. <rire> non, non. En fait, ils ça. étaient, ils avaient une strat Et au bout d'un moment, en fait là tu dis mais si t'inquiète ça va pouvoir le faire on va s'orienter vers ce chemin là et au bout d'un moment les gars ils te disent ouais mais là c'est compliqué tu vois on va se manger le mur tu vois on est à 150 160 il ya quand même un on n'a on a pas, pas de voilà. frein je pense que eux mêmes ils sont en train de changer de stratégie et que nous forcément on est extérieur on partit on n'appartient pas à konami on est très loin de tout ça mais à mon avis en interne, il doit se passer pas mal de choses. J'espère. J'espère qu'il y a eu mecs des mecs se qui sont fait virer hein. de certaines. Parce que, au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais PES, ils comprennent pas. On envoie des dossiers, comment dire, des dossiers communautaires, big up Monsieur Quinton. Il y a la Commu qui fait des feedbacks, etc. Il y a rien qui change. Mais ça, c'était un feu de paille sur Twitter, de, de la Commu sur Discord, Twitter. Là quand même eu des trucs significatifs il y a eu quand même des bad buzz, la pire note sur Steam, il y a eu un, un, un truc monumental, du coup je pense que là peut-être qu'ils voilà, qu disent ok peut-être qu'on a fait n'importe quoi à ce moment là ou qu'on aurait dû faire autrement, mais il se passe des choses je sais pas comment est le bureau je je vois M. Quinton qui dit The Office, tu vois, mais... Non mais c'est les <rire> meilleurs, je te jure, le chat ce soir, il a... Ah ouais, vous êtes pas la fiche. Ah non, le chat, il est trop fort J'essaie ah de me dire depuis tout oh à l'heure, oh c'est n'importe oh. quoi ah, mais The Office, il, il faisait de l'argent, hein ouais, La... la... En fait, Stanford, ouais. ils font de l'oseille, euh, attention ah Il ouais, a pas pétri que, euh, Respect Stanford. Euh... Ça marche très bien pour Konami, tu vois, comme dit Mitsuru. Bad Buzz, mais il gagne du pognon en masse, ouais, c'est vrai que ça marche Non, mais pas bien, grâce à PES, pas non, grâce non, non, non. À PES. Ça, ça par contre, je suis pas d'accord, ouais. le Bad Buzz, c'est PES, c'est PES, c'est football, ouais. Et en il fait, gagne rien en dessus. Fait, dessus pour ce qu'il faut se dire, c'est qu'il pourrait en gagner encore plus ouais. en faisant un bon jeu. Il n'y a, a pas de Bad Buzz sur Yu-Gi-Oh, il n'y a pas de Bad Buzz ouais. sur les autres trucs. Exactement. Ouais, Pardon les gars, je, je lis des commentaires. Non, quoi, quoi, les c'est n'importe quoi. Tu dit qu'au Japon, ça doit bouger, mais surtout, ça doit pas être très drôle. Ah ouais, non, je gros. pense que ça doit pas être drôle surtout... du tout. Ah, en fait, parce ouais, qu'au Japon, dit, vois, euh... les gars, les gars, on a quoi, les gars, les, gars, on a quoi les gars, lui, t'en dit. Au Japon, c'est pas le genre à, ri... tu sais, genre, regarde, <rire> on a la pire note, à t à rigoler ouais. à mon avis. C'est chaud là. Ce jour-là, il... il. Ouais, mais. Mais, est... Ouais. mais il devait s'en douter. S'il s'en doute pas, c'est que c'est vraiment des ouf. Moi, je pense qu'il. Je pense que là, il y a du changement dans l'air et que les mecs, voilà, ils, tu sais, ils ont ouvert les yeux, tu vois, ils étaient dans les profondeurs. Je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient... Ils n'avaient pas de Wi-Fi, tu vois, ou un truc comme ça. Et <rire> là, bah, en fait, il y a peut-être des trucs qui sont en train de changer. Moi, après, voilà, c'est mon côté optimiste qui veut ça. Je pense qu'au bout d'un moment, vous hein, est obligé de bouger. Donc, la SM, vois, il nous cadre. envoie au Japon pour enquêter. On est, on est. Mais moi, c'est J'aimerais bien, gros, gros... c'est mon rêve d'aller au Japon. On en parlait même à la NeoCam, Cam, son purée, même avec Walid et tout, tu vois, on disait, mais. Ce serait mortel d'aller au Japon, de les rencontrer, de discuter avec eux parce que pour moi, ils ont les ingrédients pour faire <rire> la meilleure recette possible. Je l'ai dit depuis des années, mais je sais pas pourquoi les pièces du puzzle ne veulent pas être assemblées. Bah bien parce comme que la sont. tête, pas les têtes pensantes, elles sont elles sont pas, pas dans, dans ce que oh, je sais, cas, je je sais que... pas, mais je sais pas, frérot, mais en tout cas. En tout cas, ouais, pour revenir à la thématique, j'espère qu'il n'y aura pas encore trop de, de reports. Ouais, Donc, très vrai. Bon, dans le printemps, on aura le jeu, parce qu'imagine, on nous dit finalement, oh. wow. vous allez jouer crois, hein. avec les campagnes de 100 matchs, je suis de loin, honnêtement, ça me pique les yeux, les visuels à chaque fois. Euh imagine, tu reportes tout en septembre. Kamst, t'imagines, Poulain, imaginez ce délire-là, tu vois. D'ailleurs, la, la nouvelle bon, campagne, se... hein. euh, Dites-moi dans le chat, Pedrito, tout ça. La dernière campagne, je crois qu'elle se finit le 17 euh, <coughs> euh, mars. Euh, voilà, 18 mars. Oh, et ben une. voilà, ils vont en ressortir une et ça ferait que le jeu sortirait plutôt mi-mai. Et mi-mai, c'est aussi ce qu'on entend un petit peu euh, comme rumeur. Donc, voilà, beaucoup de rumeurs mais ce mais soir. Pas avril je ne comprends oh. plus rien là. Mais qui a dit avril Personne n'a dit avril. Bah si, le tweet de Renan Galvani. Ouais, il y a, y, a, y a eu il un dit, tweet sur avril. Il dit que le jeu sortira mi-avril dans son tweet. Ah ouais, bah tu vois, bah écoute, il euh, y a comme quoi, il hein. ouais, ouais, y en aura forcément un qui se <rire> trompera. Ouais, il y en aura forcément un qui se trompera. Donc euh, écoute, on verra. Hein. Parce que. Ce qui est bizarre, c'est que les campagnes, elles durent, un mois. elles durent deux mois. Donc, ça voudrait dire qu'ils nous feraient une campagne d'un mois. Bon, bah, vous êtes sérieusement en train de chercher de la cohérence là Oui. Ouais, même entre les campagnes, il y a, il y a zéro cohérence de, de, de, depuis deux ans. Alors, oh, oh, tu, peux dire dire ça, tu peux pas dire ah, ça quand même. Arrête, arrête. Il y a zéro cohérence. <rire> ouais. Je pense que ils peuvent faire ouais. une campagne d'un mois comme ils peuvent vous faire une campagne de, de, de, de deux mois, de deux mois et non, demi. Non, ils sont vachement pointus sur les campagnes. C'est vachement… Euh... <rire> C'est du sérieux, les campagnes ouais, c'est du tu vois, sérieux. Il n'a pas tort pour lui là-dessus, ils peuvent faire une campagne. Bah un ouais. peu, euh, voilà. Allez, allez rallongez. -vous, allez, allez. Les buts, <rire> tu voyez Mais débute. Bon, bah, messieurs, franchement, encore un live euh, exceptionnel. Avec, euh, notre, ah, la, la star c'est le chat. Hein. Notre. Bah, je, la je star c'est le Mais la star c'est le chat. Oh, c'est le chat, le chat. Le chat, ah, ah, gros, le chat il a, a été trop fort. J'aimerais bien savoir qui c'est Rajdorf là. J'aimerais bien savoir Moi j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Moi aussi qui, tu penses à qui Poulin Ah, je peux pas le dire, peut-être qu'il veut pas. Mais est-ce qu'il vient sur mes lives balance. S'il peut répondre à ce qu'il vient sur mes lives Je sais pas, je sais pas. Arrête, arrête. J'ai une petite idée. Ouais, parce que tu as dit nouveau compte tout à l'heure. Bah oui. Peut-être un nouveau J'ai une petite idée, Il vient il vient aussi sur mes lives, je pense. Je sais pas. Ah d'ailleurs euh, t'es live ça fait un moment qu'on les a pas vus t'es live ouais, comme si t as t as t as Pourquoi tu l'as vu c'était le, le seul roi, truc bien de PES. Et moi je live hier moi je live hier je sais pas ce que vous racontez hein. Ah, elle a Quel fait une mise non mytho. je rigole non, mais bientôt, bientôt, bientôt, je pense. Ouais, euh, yeah, je lui ai posé la question, je crois, que ça fait un an, il m'avait dit bientôt, t'inquiète, je reprends. Ouais, mais là, c'est vraiment, là, ah. c'est vraiment bientôt. Genre, là, on est le 22 février, entre le 22 février et le 22 mars. Et le printemps. Et le stream. Et... Oh <rire> on en a parlé aussi avec Okyo. mais bientôt. Ouais. Mais le problème, c'est que sur le jeu, c'est très difficile. Je vais lancer un match, on va jouer, ah, allez, tu te fais chier. on va discuter un peu du jeu, échanger avec les gens, et après, euh, bon, bah, compliqué. Compliqué, déjà. Bah messieurs, ouais, merci ouais. encore Kams, euh, pour ce, ah, merci ce mardi débat qui était très intéressant. Merci Matt, merci, merci, Maj, Kams, merci le un un. plaisir de J'espère que ça vous a plu, moi j'ai kiffé. Et merci le chat. Hein. Merci le chat, on se retrouve merci mardi ça, ouais. prochain les gars. Soyez pré pré présents mardi débat tous les mardis sur la chaîne de l'Est Monaco de 19h à 20h30. Il est 20h33, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao bonne tout le soir, monde. Les gars. Ciao. Ciao les gars.